Bonsoir à tous, qu'il est bon de vous retrouver, c'est lundi soir, 22h, je commence toujours pile poil à l'heure. Bienvenue au Talk Talk Show, l'émission anti-morosité qui fait parler les pros. Alors, je dis bien qui fait parler les pros, il faut que je partage ça avec vous. La semaine dernière, quelqu'un a lu ça un peu vite et m'a mis en commentaire, mais pourquoi tu ne fais parler que les gros voilà. Ceci étant dit, non. Voilà. Je fais parler les gros aussi, mais c'est l'émission qui fait parler les pros. Voilà. On commence l'émission avec le sourire. J'aurais pas dû le faire parce que maintenant je vais éclater de rire tout le temps. <rire> Bonsoir les amis, je suis Michel Poulard, si vous ne me connaissez pas, j'ai démarré cette émission lors du premier confinement, le premier soir du premier confinement. Je suis allé à la rencontre de près de 150 personnes le temps de 70 émissions et aujourd'hui, eh bien, vous assistez à la saison 2, quelque peu revisitée, où je vais mettre en valeur une personne en particulier. Et mon rôle aujourd'hui, c'est dans un mode conversationnel d'aller chercher toutes les pépites de cette personne et puis tant, tant qu'à faire et peut-être même des astuces pour vous. Euh, ça peut peut-être aussi être une opportunité pour vous de rencontrer l'invité de ce soir et puis euh, même tous les autres invités. Cette émission est diffusée en simultané sur YouTube, LinkedIn et Facebook. LinkedIn aussi parce que bien entendu, eh bien le ton est également, euh, vous l'avez compris, euh, sur l'aspect professionnel. Aujourd'hui, nous allons aussi avoir une invitée spéciale. Très brièvement, vous le savez, je suis délégué de la Ligue des optimistes de France et la Ligue des optimistes de France, depuis maintenant, depuis quelques temps, a des délégués départementaux, régionaux et organise dans votre région des activités diverses pour favoriser l'optimisme et combattre la morosité près de chez vous. Et ce soir, c'est la Réunion, l'île de la Réunion qui sera représentée. Alors Merci beaucoup, on va la faire passer en première partie de cette émission parce qu'à l'aide de la Réunion, il y a quand même trois heures de plus, hein, donc il est euh, là-bas trois euh, heures de plus. Voilà, et donc je pense une heure du matin, je pense, hein, quelque chose comme ça, voilà, je... c'est ça, il est une heure du matin, donc euh, on va pas trop faire tarder euh, et trop faire attendre pour que Fanny Delos nous fasse sa chronique. Alors les amis comme j'ai l'habitude de le faire avec vous, euh, j'ai pour le plaisir le plaisir de, de vous revoir, de vous retrouver. Certains d'entre vous sont euh, bien entendu des fidèles de l'émission, depuis même la première heure, et je vous en remercie. Beaucoup sont également nouveaux, et euh, ben, si vous êtes nouveau, j'espère que vous aimerez le concept et le principe, c'est effectivement que vous puissiez aussi participer dans le chat. Dites-moi d'où vous venez, euh, qui vous êtes, je vais le voir, parce que votre nom, <rire> il, est, il est là, mais dites-moi d'où vous venez, et aussi euh, notez de, de, sur une échelle de 1 à 10, euh, votre humeur du, du jour. Voilà. Euh, D'où venez-vous et comment allez-vous Mettez-moi la note, ça m'intéresse toujours de savoir quel est l'état de ceux qui regardent cette émission ce soir. Alors bien entendu, comme d'habitude, je vais lire vos commentaires parce que c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Et encore pas plus tard que, que cet après-midi, j'ai rencontré euh, une internaute qui fait partie de ma communauté, et qui passait dans le coin, on est allé boire un verre ensemble, Christine si tu nous regardes, je t'embrasse, c'était un excellent moment. C'est toujours très agréable de vous rencontrer en vrai grâce à ce genre d'événement-là. Dans quelques instants, après Fanny, je vais aussi vous appeler à l'aide. Oui, j'ai besoin de votre aide parce que je vais mettre en place quelque chose et j'aimerais avoir votre avis, vos retours. J'aurais pu le faire tout seul dans mon coin, mais aujourd'hui, cette communauté, elle est là et on s'est déjà beaucoup entraîné. Vous, vous êtes beaucoup entraîné entre vous et cette émission a créé des connexions incroyable entre vous, certains d'entre vous se sont lancés dans leur business, d'autres se sont lancés dans la vidéo, et, euh, et je m'en félicite parce que cette émission vous a donné envie de vous lancer, et donc dans cette lancée-là, ça m'a moi donné, bien entendu, euh, confiance, confiance en ce que je fais, euh, confiance en vous, et, et voilà, c'est avec cette confiance que euh, dans quelques instants, j'aurai quelque chose à vous demander. J'aurai euh, besoin de vos retours euh, pour quelque chose que je suis en train de mettre en place et vous allez l'entendre en primeur dans cette émission. Euh, alors, les amis, bonsoir à tous. Euh, voilà, premier commentaire de ma maman, ma plus fidèle fan depuis la toute première heure. « Maman, je t'aime », ça me fait toujours plaisir de voir. Voilà, les amis, ben voilà, ma maman me regarde. Voilà. C'est normal, c'est bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Ah, attendez, voilà, voilà, il y a, voilà, bonjour maman. <rire> voilà, Anne qui est qui est donc là et euh, ici, là, ici, là. Tu peux là. Dire avec ma voix. Mais tu peux dire bonsoir avec ta voix. Vas-y, dis bonsoir avec ta voix. Bonsoir tout le monde. <rire> Voilà, donc euh, donc Anne est là et vous l'avez vu, elle n'est pas punie, elle a pour but d'écouter tout ce qui va se dire dans cette émission et à la fin de l'émission en direct, sans outre, sans sans, sans grande préparation, euh, elle va donc faire la synthèse de tout ce que l'on a entendu et euh, de préférence avec beaucoup d'humour. Donc je disais maman super. Martine, merci Martine d'être là, ça me fait aussi plaisir de te voir, Martine qui me connaît depuis que je suis tout petit, Martine tu me connais, je pense, depuis que je suis, même avant d'être adolescent, je pense qu'on se connaissait, j'avais 8-9 ans, et tu continues à me suivre, voilà, on a pris tous les deux un coup de vieux, mais Martine, je t'aime, merci de me suivre. On a Anne, Anne qui est là, voilà, elle dit bonjour partout, on est, on, on est au moins certain qu'elle est là, voilà, ça, ça, ça, ça lui fait plaisir. <rire> Euh, nous avons Sophie, merci Sophie d'être là à nouveau, hein. comme toutes les semaines tu es là, merci d'être fidèle au rendez-vous. Bonsoir à vous deux, c'est un plaisir de vous retrouver, même jusqu'ici au Canada, merci le Canada. Bonsoir Claire, toi aussi fidèle, auditrice de, ce, de, de cette émission, et puis merci encore pour ton cadeau de la semaine dernière. Allez découvrir l'émission de la semaine dernière, vous allez voir, nous avons déballé en direct ce que Claire nous a envoyé, nous a envoyé des bijoux, oui, oui toi tu les avais sur toi, mais voilà voilà, voilà, Claire, tu vois, elle a ses bijoux sur elle. Euh... Thierry, euh, même les aigles ont besoin d'une poussée pour apprendre à voler. Merci pour cette euh, belle citation. Bonsoir, mon cher Thierry. Cathy aussi euh, fidèle euh, auditrice euh, qui était là également la semaine dernière. Non seulement dans mon émission, mais en plus dans celle d'Anne. Oui, parce que Anne, elle aussi, a son émission. Regardez, elle est là. Hein euh, et euh, de, tout, elle, c'est tous les mardis soirs, elle fait son émission qui est sur un registre totalement différent. Euh, ton émission qui s'appelle. <rire> <rire> elle, elle allait donner le nom de ma propre émission. Mais viens, viens à côté de moi, viens à côté de moi. Voilà, c'est du direct, les enfants. Euh, voilà, donc, tu, tu, tu peux nous, nous parler de ton émission, vite fait Bien sûr. Euh, attends, euh, oui. attends, je te mets en face, tu veux, attends, du coup, on ne te voit plus, hop là, voilà. <rire> Alors, ça s'appelle le journal parlé. Demain, je recevrai Thierry Ferrari qui est un, pff, un artiste multidisciplinaire. Enfin, oh, J'ai cru que tu allais dire multimillionnaire. <rire> oh, je lui souhaite de tout cœur. Et le principe, c'est de découvrir évidemment l'invité sous un angle de professionnel, mais aussi sous des angles bien différents et des angles qui sont euh, des témoignages d'amis, de pas d'amis. Et il y a beaucoup, beaucoup d'émissions. Il y a une première émission avec Laurent Marchand. Euh, voilà, qui a super bien fonctionné, donc euh, soyez les bienvenus. C'était un spot publicitaire qui a duré 30 ah secondes, je t'enverrai la facture. <rire> je suis concentrée, allez, Oui, Oui, vas-y, re re re retourne à ta place, voilà. C'est pas mon émission, hein. Voilà les amis, je reprends le micro, Voilà, je reprends position du micro. Donc, on était à... Euh, Claire va hyper bien, 10 sur 10. Euh, merci Claire d'aller si bien. Nous avons ici... Euh, autonome événement qui nous regarde depuis YouTube, Steph de Bretagne euh, Bienvenue Steph, ça me fait plaisir de te voir, je pense que c'est déjà là plusieurs fois que tu, que tu viens dans l'émission euh, Mon Polo, salut mon Michel, salut Anne la stagiaire Et salut tout le monde, 9 sur 10, bonjour la Normandie pluvieuse Oui, je sais, bon à savoir qui, est, qui a fait notre connaissance la semaine dernière ou la semaine d'avant Bienvenue de retour dans l'émission mon cher, bon à savoir Bonsoir à tous qui nous regardent maintenant sur euh, YouTube et nous avons euh, Christine qui nous regarde depuis LinkedIn, Lyon en pleine forme avec trois points d'exclamation, ça vaut bien un 10 sur 10 et voilà, Christine, voilà, je viens de parler de toi justement, c'est Christine que nous avons rencontrée cet après-midi autour d'une coupe de champagne. J'ai eu du mal à retrouver mon chemin, mais ça allait. Voilà, merci pour ce moment aujourd'hui, je vous embrasse, nous aussi on te re-embrasse. Martine, Saint-Valérien, Ion, tu viens de Saint-Valérien dans Lyon, petit village bien sympathique, pour l'avoir vu, parce que je suis venu te voir, je sais que c'est bien sympathique. Tu vas 7 sur 10, ah ben c'est bien, et tu te remets toujours de la Covid-19 et tu souffres d'asthme. Heureusement que tu avais fait les trois vaccins. Merci Martine, je te souhaite beaucoup, beaucoup euh, bon rétablissement et je t'envoie tout mon amour. À toi, je peux le dire. Euh, Sophie qui dit Anne, voilà Sophie qui te, qui te dit bonjour, je suppose hein, voilà, voilà attends, attends, vas-y, attends voilà, voilà, des petits bisous, petits bisous voilà, bon ça suffit hein, euh, ça suffit, tous ces bisous, euh, nous avons ici un utilisateur LinkedIn qui ne s'est pas identifié, bonsoir, en tout cas je prends le bonsoir, Cathy, bonsoir Anne, je ne t'avais pas vu, j'arrive voilà, euh, voilà Camille Lugros qui a un beau 7 sur 10, mais Camille c'est bien, la semaine dernière, si je me souviens bien, tu n'avais qu'un 6 sur 10, donc euh, voilà de mieux en mieux, bon Bonjour ma chère Flo, euh, ma chère Florence, aujourd'hui un 5 sur 10, je comprends, euh, j'ai euh, regardé ton activité sur euh, Facebook et j'ai vu que tu avais fait une batterie de d'examens qui ne sont pas très très rigolos, à force d'en avoir, tu vas devenir radioactive et tu vas t'allumer la nuit, ça va être pratique de se promener avec toi la nuit, donc euh, voilà ma Flo, je te souhaite bon rétablissement. À toi aussi, et j'espère que tu vas euh, trouver euh, trouver un petit peu de, de, de, de, de, de, de divertissement et de, oui parce qu'elle cause à côté de moi là rien elle est en train de me distraire là je ris <rire> je cause pas je ris oui mais j'imagine ah. des voilà euh, en train de marcher dans la plage voilà c'est ça voilà donc si tu veux bien nous éclairer la nuit quand on va se promener à la plage ce serait volontiers voilà les amis donc je vous rappelle que euh, dans quelques instants, nous allons accueillir Fanny Deloze. Fanny Deleuze, qui est donc déléguée régionale de la Ligue des Optimistes. De France, et va nous faire une petite chronique optimiste, c'est un défi, hein, donc moi j'aime dans cette émission mettre les gens en avant, mais également leur permettre de, de, de créer de nouvelles compétences, et Fanny s'est prêtée au jeu de créer une petite chronique optimiste de moins de 3 minutes, et Fanny, j'ai même encore mieux fait, j'ai fait un jingle spécial pour toi, c'est parti <rire> bonjour, la classe. comment vas-tu bonjour. bonjour Michel, bonjour Anne, comment ça va Nous on va super bien, heureux de t'accueillir, merci d'être là. Fanny, c'est à toi. Waouh, eh ben, et eh bah ben, c'est parti alors, on y va. Ah ben c'est parti. Allez, et eh ben, j'ai eu envie de vous parler d'amour, parce que oui, c'est important l'amour, et que bientôt nous allons fêter la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous le savez, mais ses origines sont obscures et c'est pourtant une des fêtes les plus suivies dans le monde après Noël. Ça y est, le compte à rebours a démarré. Plus que sept jours pour trouver son ou sa Valentine. Et d'un coup, la pression sociale envahit même les plus charismatiques. Alors que faire, ou ne pas faire, pour mener cette fête à son apogée Offrir un cadeau à l'élu de son cœur Succomber à cet étalage d'amour et lui faire livrer un bouquet Gage de votre affection, qui rendra toutes ses collègues de bureau vertes de jalousie. Organisez un événement dans un restaurant, qui en profite pour vous vendre un menu hors de prix, avec une déco faite en cœur de betterave et un dessert à partager. Parce que oui, c'est bien connu, avoir une assiette pour deux, ça rapproche les gens. Certains iront dans un spa, pour un moment romantique, avec un massage à l'huître, une bougie au piment ou autre cosmétique aphrodisiaque. Et pensons également aux célibataires qui ne sont pas en reste et qui ont également cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vais-je passer la soirée en solo Eh bien non Car l'algorithme de Tinder vous aura proposé le profil idéal. Roger, qui selon votre fiche de renseignement et votre historique Google apparaît comme le miracle de la Saint-Valentin avec ses airs de prince charmant, ni homme, ni crapaud. Il sera bien pratique pour une soirée. Et chacun de nous cherche le grand frisson, cette impulsion électrisante, cette émotion si intense à laquelle nous sommes totalement accros. Et on est tellement accros car grâce à ça, on affiche des petits cœurs sur Google. Et plus on a de petits cœurs, plus on est heureux, non En plus, cette année, ce farceur de Cupidon risque de nous lancer des goupillons pour faire des tests PCR plutôt que des flèches. Dans les deux cas, on s'en souviendra. Car l'amour... Arrive sans qu'on s'y attende. D'ailleurs, c'est douloureux l'amour, non Ça nous frappe en plein cœur. Nous tombons amoureux. Alors, c'est peut-être dans une salle d'attente des urgences que nous rencontrerons l'élu. Alors, osons. Osons l'amour tous ensemble. Enfin, non, attendez, pas tous ensemble d'un coup quand même, on se calme. Hein ne me faites pas dire ce que vous vouliez entendre. Osez dire aux gens autour de vous que vous les aimez. Qu'ils sont importants pour vous Toi, ma collègue de bureau sympa, qui fait un café dégueulasse Toi, mon mari qui ne fait jamais la vaisselle Toi, l'agent de police qui m'a mis une contravention il y a dix minutes Et toi, mon poisson rouge dans son bocal, qui… qui. Avant que le rideau tombe sur cette chronique, je vais paraphraser le chanteur Louis Chédid, qui écrit « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, par peur de les gêner. » « Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait plus sombre sans vous et sans tout votre amour. » Merci Fanny, bravo pour l'exercice et c'est la toute première fois que tu fais ça. Je trouve que tu t'en es super bien sorti. Il y avait cette touche d'humour hein, très agréable, les amis. Voilà, j'ai vu les commentaires passer. Euh, merci beaucoup. Euh, il est une heure du matin chez toi. Merci d'avoir accepté la mission, les amis. Si on veut trouver Fanny, ben, Fanny, vous la trouvez sur LinkedIn. Fanny Delos, vous avez son nom qui est juste en dessous de son petit minois. Vous la trouvez sur LinkedIn, sur Facebook, euh, sur YouTube aussi, je pense. Non, je suis pas sûr. Euh, mm -hmm. Non, pas encore, mais c'est pas grave, ça ne saurait tarder. Voilà, c'est le oh, défi. Est fini tes formations. Oui. <rire> et puis, euh, oui, merci. <rire> et, puis, euh, et puis, si vous voulez découvrir votre délégué régional de la Ligue des Optimistes, n'hésitez pas à aller sur le site de la Ligue des Optimistes de France et vous allez trouver le délégué, la déléguée qui euh, représente votre région. Merci, Fanny, tu as quelque chose de prévu pour les, les, la réunion des, à, à prochainement pour l'île de la Réunion, alors j'ai commencé des vidéos optimistes avec des chefs d'entreprise, donc je profite pour sortir un peu de LinkedIn et d'aller rencontrer les gens en vrai, en 3D, et de faire des petites vidéos sur l'optimisme pour voir comment c'est vécu à la Réunion. Super, tu nous tiens au courant, tu seras à nouveau la bienvenue dans l'émission. Voilà, on te fait des petits compliments, Claire qui te dit « top ta chronique ». Merci. Tu euh, des applaudissements et euh, Anne, ta concurrente qui se trouve à côté de moi, t'as fait un Mais c'est pas une concurrente. <rire> mais Anne. non, je rigole en tant que chroniqueur. Oh là là, oh, mais vous, vous n'avez pas d'humour. Oh là là, on oh là là. va pas mettre me le bordel là où il n'y en a pas, Michel. Je... <rire> c'est bon, c'est pas grave. on se calme. On se calme, voilà. voilà. Bravo pour cette chronique, nous dit Christine. Merci beaucoup, Fanny. Ben, je vais te laisser, euh, je vais te laisser euh, dormir. Merci beaucoup d'avoir euh, relevé le défi. Ça va Ça, ça s'est bien passé pour toi ben, Écoute, oui, on débriefera à l'occasion, mais écoute, ça m'a plu d'écrire ça et j'ai bien rigolé. Voilà. Okay, ben, nous aussi. Merci. Bonne nuit, Fanny. <rire> à bientôt. Bonne nuit. Je reste encore un peu quand même. Hein. Ok, très bien. Merci. <rire> Allez, merci. Bonne soirée. <rire> Bon, voilà, c'était la chronique de, de Fanny, euh, humoristique. Alors, je vous disais tout à l'heure, euh, avant d'accueillir Claudia, je vais prendre juste quelques minutes de votre temps, les amis, je vous ai dit que j'étais sur un projet et que j'avais envie de vous impliquer dans ce projet. Euh, il me tient à cœur de, de mettre en place quelque chose pour vous rendre service et pour apporter des de compétences. Je m'explique. Il m'arrive de plus en plus régulièrement d'avoir des gens qui me sollicitent pour me demander des conseils, pour demander de l'aide, euh, alors que ce soit tantôt payant ou pas payant, peu importe, là n'est pas la question, mais je me rends compte qu'il y a une, une croissance et je vous remercie de votre confiance et, et moi c'est toujours un plaisir de transmettre, de communiquer, d'aider. Moi, mon plaisir et ma joie, c'est de voir les autres réussir et je pense que Claudia pourra peut-être en témoigner aussi parce que Claudia euh, a, fait, a fait partie des gens que j'ai aussi accompagné on en parlera peut-être on verra c'est pas le but de l'émission mais, euh, mais en tout cas ça c'est ma volonté euh, sincère et euh, j'ai envie de mettre en place un programme de coaching euh, pour un créneau euh, une niche bien spécifique pour les entrepreneurs ou ceux qui veulent créer leur entreprise euh, alors il y a différentes phases euh, quand on veut créer son entreprise et quand on est entrepreneur euh, tu dois peut-être le savoir, mais tu as peut-être du mal à sortir de ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. On appelle ça cette fameuse tour d'ivoire de l'entrepreneur, c'est tu te retrouves face à tes décisions, tu te retrouves face seul face à, euh, à tes défis, euh, peut-être même à tes finances, peut-être même à tes idées, peut-être même à ta stratégie de prix. Tu te retrouves face à la prospection et j'ai fait cette semaine, euh, j'ai fait un sondage sur LinkedIn et Facebook euh, pour savoir un petit peu quelles étaient les difficultés que vous rencontriez en tant qu'entrepreneur et la prospection est quelque chose de, de, de compliqué pour la plupart d'entre vous euh, et, et moi c'est quelque chose que j'ai adoré hein. pour ceux qui ne me connaissent pas ou très peu euh, j'ai fait quand même 25 ans de commerce international donc la prospection ça me connaît j'ai commencé à 19 ans en faisant du porte à porte dans la rue en donnant des tracts pour ensuite euh, bah, devenir cadre commercial pour une multinationale donc la prospection ça me connaît et puis maintenant depuis de nombreuses années je suis entrepreneur indépendant euh, conférencier indépendant et être conférencier, c'est pas juste donner des conférences, c'est aussi mener une entreprise, hein, c'est aussi gérer euh, son chiffre d'affaires, c'est euh, contacter les clients, c'est les relancer, c'est savoir comment le, les écrire, comment les contacter. Euh, et autour de tout ça, j'ai envie de créer un programme euh, euh, dont je n'ai Avez-vous un nom sexy Mais voilà un petit peu ce que je vous propose. Ça s'affiche là maintenant devant vous à l'écran. Ça s'appelle « Développe ton business avec Michel Poulard ». Ben oui, ça avec moi. Donc voilà. Hein. Donc un programme de coaching pour affronter la solitude de l'entrepreneur. Et du créateur d'entreprise et multiplie ses résultats parce que si tu es déjà entrepreneur, eh bien moi je t'aide à passer au niveau supérieur. Et alors là, c'est une, une première. Hein. Euh, donc je, je le rappelle, c'est vraiment une, une avant-première que vous, vous avez là maintenant. Je le partage avec vous parce que vous êtes des fidèles de l'émission et qu'il y a beaucoup de retours et beaucoup de bienveillance parmi nous et ça me ça me touche. Premièrement, est-ce que vous avez un nom à me suggérer pour ce genre de, de, de programme euh, et ensuite, euh, voilà, est-ce que vous auriez participé à ce programme-là Alors, dans, dans un premier temps, c'est bien entendu totalement gratuit euh, et donc la, la primeur, c'est aussi que si vous allez sur le, mon site qui est michelboulardcom slash développe ton business entre les phrases, il y a des traits d'union tu peux t'inscrire sur, euh, sur une liste de diffusion et mon objectif, c'est de mettre en place euh, des lives hebdomadaires tous les lundis tous les lundis après-midi, à midi et demi, euh, des lives dans lesquels je dispense mes astuces, des clés, des tuyaux mais aux, à laquelle aussi je réponds euh, à vos questions euh, où euh, j'ai envie d'être de, de, voilà, de, là avec vous, de vous accompagner est-ce que c'est quelque chose qui vous tente quelque chose qui vous parle, quelque chose qui fait sens euh, est-ce que vous avez un nom à me proposer, voilà dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça c'est une avant-première, j'ai pas pour habitude de dévoiler mes projets en public, mais là je me dis euh, bah, pourquoi pas utiliser l'émission pour vous en parler euh, si vous n'en parlez pas maintenant que vous regardez en différé N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je les lirai très volontiers. Euh, mais voilà, vous pouvez déjà d'ores et déjà vous inscrire. Ça ne vous engage à rien. Il n'y a, a, a pas de frais, il n'y a, a pas de demande de carte bleue ou quoi que ce soit. C'est dans un premier temps, j'ai envie de tester ça. J'ai envie de d'aider les entrepreneurs à, à développer leur entreprise et à sortir de cette solitude du dirigeant et créer un réseau dans lequel on pourrait tous ensemble se soutenir. Euh, donc voilà, et en espérant que progressivement dans ce réseau, eh bien, il y aurait différents métiers dans lequel on pourrait se soutenir mutuellement. Alors, voilà, que pensez-vous de l'idée euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites euh, Voilà, j'en sais rien, l'idée est très récente, c'est en plein développement, mais en tout cas, j'ai envie de faire ça très très rapidement, d'ici la fin du mois, j'ai envie de faire mon premier live le lundi, donc j'aurai le lundi midi, euh, ce sera euh, bon, vraiment euh, « Développe ton business avec moi ». Et le lundi soir, ce sera le « Talk Talk Show ». Donc, ce sera un lundi bien, bien, euh, bien occupé. Euh, voilà. Donc, je vais regarder un petit peu avec vous ce que vous en dites, euh, trêve de, de, de, de blabla tri euh, oui. Voilà, j'ai ici. Alors, j'ai ici... Euh, attends, du coup, vous êtes nombreux à avoir commenté. Voilà, génial. Alors, euh... Voilà, l'image est floue, c'est que chez moi, je crois que l'image est floue chez toi, euh, voilà, normalement si d'autres ont l'image floue, dites-le moi, il y a quelques quacks. mince, ou ça, euh, voilà, c'est bien vrai, on est seul face à la création de son activité, en gros, on prend son bâton de pèlerin et on va à la chasse aux infos, mais on est paumé quand même, voilà, c'est justement dans ce type de cas là que je veux je veux vous proposer de vous accompagner hein je confirme la prospection c'est compliqué d'accord super mais pour moi c'est simple donc euh, voilà j'ai ça me ça me plaît de de vous de vous aider à, à simplifier ça et surtout et c'est ce que j'aime faire aussi en tant que conférencier c'est ce que j'apprends à faire c'est dédramatiser ce qui pour vous peut être dramatique ou compliqué euh, voilà c'est vous aider à à, euh, à aller de l'avant dans votre business. Euh, Florence, tu me piques mon travail de consultante formatrice en insertion professionnelle qui accompagne les demandeurs d'emploi en création d'entreprise. Non, parce que toi, tu travailles dans un, dans un noyau, très dans un bassin économique très spécifique qui est au Pays Basque, et moi, bah, grâce à Internet, voilà, je, je ne te pique rien du tout, tu as assez de travail de ton côté, <rire> je, je n'en doute, doute pas. Euh, Claire, ça existe déjà, mais tu as pour toi ta crédibilité, ton expérience, ton professionnalisme en tout cas, ça m'intéresse, Yes. Oui, Claire. J'ai bien conscience, et ça fait partie aussi de ma réflexion, j'ai bien conscience que je ne suis pas le seul à proposer ce genre de programme-là. Euh, je le sais, j'ai même des amis qui font ces programmes-là. Ça a été aussi euh, toute une réflexion. Est-ce que je le fais euh, et le faire sans être concurrent de ces amis que je soutiens dans leur démarche euh, Voilà, c'est exactement ça, Claire, tu l'as dit. C'est apporter ma touche, mon expérience, mon regard. Et puis, tout simplement, c'est ce besoin, cette envie euh, d'accompagner, de transmettre, d'aider, de vous tirer vers le haut, euh, voilà, euh, personne ne peut m'en empêcher et puis euh, voilà, j'ai des amis qui le font et entre autres, il y a d'autres amis, voilà, je suis pas le seul à le faire euh, mais je serai le, faire, le seul à le faire à ma façon, avec euh, voilà, mes valeurs et mon, mon énergie, mon expérience qui est, je pense, assez unique voilà, euh, proposition du nom, du nom Assure ta réussite c'est chouette, merci Christine, j'enregistre. Je, je, je, c'est tentant, voilà, Et en plus ça coûte rien. Donc voilà, Et Yannick qui me dit, euh, super idée, merci, ça me fait plaisir. Euh, top l'idée, l'important c'est aussi d'avoir d'autres personnes pour partager, c'est ça. Voilà, euh, voilà le business pour les nuls, Cathy. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. Alors, c'est justement, en plus c'est même pas péjoratif, parce que la, la série des livres pour les nuls, j'en ai, euh, je sais même plus où ils sont là bas voilà et c'est des, des bouquins qui sont vraiment d'une grande valeur mais oui oui pourquoi pas le business pour les nuls voilà euh, à réfléchir euh, l'idée est excellente merci euh, polo euh, hello anne michel laurent tu as euh, anne tu as un bisou de laurent enfin il te dit pas bisou mais voilà <rire> euh, euh, Sophie, quelle belle idée On n'a jamais assez de ressources et notre réseau n'est jamais trop grand en entrepreneuriat, c'est ce que je pense aussi. Je repense pour le nom et je vous reviens. Merci Sophie, ça me fait plaisir. Euh, Christine, oui, cela fait sens et c'est très beau cadeau, un très beau cadeau que tu fais Michel à ton auditoire. Et tu vois Christine, cet après-midi, on avait parlé aussi de, de certains de tes, de tes blocages et ça m'a ça m'a conforté dans ce sens aussi. Merci. Pour notre entretien de cet après-midi Christine en gros une masterclass en gros oui ça peut être en fait de tout en fait je, je ça peut être une masterclass ça peut être de toute façon ce que j'ai envie de faire c'est faire des lives tous les lundis après-midi tous les lundis à midi et demi un rendez-vous entrepreneurial où je réponds à vos questions je viens avec un sujet où vous même vous venez à un sujet je peux créer des masterclass je peux faire des événements en présentiel en fait aujourd'hui je maîtrise cette palette de la formation dans tous ses sens. Je maîtrise, ben, vous le savez, dans mon métier de conférencier, la palette d'organisation d'événements. Je fais un show pour l'école de conférencier. Et je peux très bien organiser un show pour nous tous, des rencontres. Voilà, ce sont des choses que, que j'envisage très fortement. Euh, Anne euh, qui répond à Florence. Voilà. Euh, Claire, de ce que tu dis... Euh, ton plus sera les, les lives et l'accompagnement pour avoir fait plusieurs choses dans ce genre de désavantage et qu'on finisse seul face à nos questions. Et voilà ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur la durée. C'est pas un programme qui est sur la durée. C'est quelque chose que j'ai envie de faire sur la durée. Vous accompagner et renouveler ça. Euh, Peut-être qu'il y aura dans le réseau ben, des gens qui vont s'ajouter. Euh, j'ai déjà créé un, un, un groupe Facebook. Donc, si vous vous inscrivez euh, dans ici, vous allez sur mon site, « Slash » développe trait d'union ton trait d'union business euh, et vous allez euh, vous inscrire juste votre prénom, votre adresse email, j'aurai vos coordonnées et je vous enverrai euh, tout ce qu'on peut faire, euh, tout ce qu'on fera ensemble, mais ça me tient vraiment à cœur. Euh, Christine, tu as un énorme atout, la partie commerciale est qui est le nerf de la guerre pour tout entrepreneur, je le pense aussi, et c'est aussi euh, la réflexion qui m'a été faite depuis très très longtemps, c'est que euh, je fais des conférences sur l'optimisme, des conférences de motivation, euh, dernièrement euh, j'ai créé euh, il y a deux ans de nouvelles conférences qui sont plus axées sur la vente, euh, parce que je me suis dit, mais oui, euh, au fond j'ai été commercial pendant plus de 25 ans, euh, un commercial qui, euh, qui plus est, et c'est pas pour vanter, mais qui avait du succès quand même, je faisais partie du top 3 des meilleurs commerciaux de l'entreprise, la multinationale dans laquelle je travaillais, et puis, cet esprit d'entrepreneur, je l'ai toujours eu. Euh, voilà, j'ai énormément de choses à vous partager. Euh, et Effectivement, c'est atout. C'est que je parle par expérience et aujourd'hui, j'ai un business qui tourne toujours basé sur sur tout ce que euh, je vous proposerai de mettre en application, même en termes de réseaux sociaux, euh, social selling, etc. Petite question technique il y aura moyen de ne plus faire clignoter le en direct C'est assez gênant. Euh, Qu'est-ce qui clignote je... euh, En direct. En... Mais c'est le streamer qui fait ça. Ah bon Ah Alors ça, je je peux rien y faire. Ah bon, c'est le streamer qui fait ça Attends. C'est marqué en direct. Je ne vois pas où c'est marqué. Ah oui, mais ça, je n'y peux rien. C'est du direct. C'est comme à la télévision. C'est la petite bannière qui fait savoir que c'est en direct. Voilà. Ça, je ne peux rien faire. Oui Voilà, ça ne clignote pas normalement. Ça ne clignote pas normalement. Non, non, c'est fixe normalement. Tout à fait. Ça se voit sur le téléphone. Sinon, il faut aller sur l'ordinateur. Ok, très bien. Voilà, donc euh, Anne nous propose d'aller voir sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Voilà, donc on était sur Polo. Yannick qui nous dit « Je cherche à développer mon activité, je suis consultante emploi et je cherche à développer et à développer mon réseau. » Voilà, c'est exactement euh, dans cette catégorie-là que je m'inscris euh, et où je me propose d'accompagner. Et même si tu es créateur ou créateur d'entreprise, repreneur, ou si euh, vraiment tu es déjà entrepreneur, mais tu veux développer, multiplier ton succès, eh bien euh, voilà, c'est vraiment… Euh, pour ça que je veux le faire. L'horaire du midi, c'est compliqué pour moi. Je vais essayer de te suivre quand même. Oui, là, le problème, c'est qu'effectivement, si tu viens du Canada, comme c'est le cas, je pense, hein, ou je sais pas. Non, non, que Tu ne viens pas du Canada. Mais euh, bon, ce que je suggère, c'est que vous vous inscriviez. Ensuite, il y aura un groupe privé réservé que pour nous. En tout cas, quand je dis que pour nous, tous ceux qui vont s'inscrire au programme. Et bien entendu, toutes, euh, tous les lives resteront en replay et vous aurez tous le loisir de, de les regarder. Euh, Cathy, le gars qui va créer un programme de A à Z pour le business, c'est Banco, car je me souviens, quand j'ai démarré, je ne savais même pas où m'enregistrer. Alors, attention de dire créer de A à Z pour pas te confondre avec mon ami Martin Latulippe, qui fait la Z, hein, l'Académie la, Zéro Limite. Euh, attention, ce n'est pas, euh, à nouveau, euh, Martin Latulippe est un ami, alors créer de A à Z, euh, c'est c'est pas le terme que je voudrais euh, exposer pour ne pas créer de malentendus, mais dans l'esprit, ce serait, euh, de toute façon, ce serait ça avec mon propre regard et ma propre énergie. Euh, très bien, alors vous avez encore des commentaires, je vois que vous réagissez, ça me fait vraiment plaisir alors n'hésitez pas aussi à me donner des noms de programmes, hein, donc je ne sais pas euh, le, le j'ai eu deux noms, donc euh, Business pour les nuls, et puis je ne sais plus, je l'ai vu plus haut je le reverrai plus tard, c'est ça ta plus-value l'optimisme, quand on se lance et même quand on est lancé, on doute euh, et on, on on est dans l'incertitude et donc manque de confiance et blocage. Oui, absolument, je peux intervenir là-dessus, forcément, parce qu'en plus, optimiste ou pas, ces doutes, je les connais, je suis passé par là et je passe encore par là. C'est-à-dire que s'il y a bien une certitude quand on est entrepreneur, c'est que les doutes ils sont toujours là, mais euh, il y a quand même la confiance qui vient euh, nous aider et c'est ce que je veux aussi. Outre vous donner des conseils, c'est créer un réseau, un réseau dans lequel vous pourriez et pourrez vous appuyer, hein, entre vous, vraiment un, créer un, un réseau de synergie qui ne tourne pas seulement autour de moi mais également autour de vous, hein, peut-être même des, des échanges d'affaires, pourquoi pas, des échanges de bons procédés, euh, pourquoi pas. Euh, Florence qui nous dit « Tu as les aides publiques à la création ?» Bien entendu, ce sont des choses que nous débattrons et peut-être que tu pourras venir parler euh, dans un live pour nous expliquer comment ça fonctionne, hein, comment on peut bénéficier de l'ACRE par exemple, hein, ou euh, voilà plutôt faire une euh, auto-entreprise ou euh, une SARL ou quel statut euh, éventuellement, je pourrais inviter également des juristes, hein, j'ai des, des amis juristes qui pourraient répondre à ce genre de questions. Euh, Christine qui nous dit que sur Youtube le mot direct n'est pas affiché super, Claire je vais développer dans quelques mois activité par rapport aux études que je fais donc ça m'intéresse beaucoup Et écoute, je t'invite à t'inscrire là euh, sur mon site il hein. n'y euh, a pas d'onglet parce que c'est en avant première donc si, si tu ne prends pas le lien est aussi en description de, de ce live dans la description de live tu déroules, il y a marqué euh, développe ton business, tu cliques dessus si tu vas sur mon site il n'y a pas d'onglet, tu ne le trouveras pas parce que c'est une avant première spécialement réservée pour vous donc euh, voilà, vous avez cette avant-première là euh, être optimiste n'empêche pas de douter voilà exactement Camille, tu as tout compris voilà les amis, donc je vois que c'est quelque chose qui vous intéresse, donc moi euh, merci pour vos retours parce que ça me, ça me motive, ça me motive et ça me donne envie vraiment de donner ça, donc inscrivez-vous euh, sur cette liste de diffusion euh, je ne vous pourrirai pas d'informations mais c'est pour vous envoyer des informations et savoir qui est intéressé et je vous enverrai le lien de ce groupe Facebook et vous direz à partir de quand on commencera ce programme. Voilà, voilà, voilà. Euh, nous avons Sophie qui nous dit, je ne sais pas chez vous, mais ici, les centres d'entrepreneuriat sont remplis de bureaucrates. Pour le positif, et la motivation, c'est en option. Mais moi, je te l'offre. Voilà, moi, c'est... Donc, je suis pas bureaucrate. <rire> je suis entrepreneur, optimiste, qui connaît aussi les échecs et qui pourra partager mes expériences avec vous. Les amis, sans plus tarder, parce que ça fait quand même déjà plus d'une demi-heure qu'on blablate ensemble, je ne vais pas faire attendre notre chère Claudia. Claudia, es-tu prête parce que ça va être à nous dans quelques instants c'est le moment du jingle que je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Bonsoir Claudia, et c'est Claudia qui est là, et ce n'est pas Fanny, c'est Claudia qui est là, voilà. Claudia, oh bonne Buonasera, Claudia, oh comment ça Bene, bene, grazie, grazie, tutto Michele. Parla benissimo italiano. Come? Tutto a posto? <ride> sì, tutto a posto. Sì, sì, voilà. ti sento me la petta, bene. Me la petto con te. Voilà. <ride> ah, Beh, bah, oui, sì, dobbiamo parlare un pochino italiano, eh. eh voilà. <ride> Ma lo parla benissimo, eh? <ride> J'essaye. Euh, c'est maman qui sera contente. Maman adore l'italien, bien entendu. Je Elle je a grandi avec, avec ses parents siciliens, donc ça lui fera euh, vraiment plaisir. Claudia, bienvenue dans l'émission. Merci, euh, merci d'être là. Ça me fait vraiment très merci très plaisir. Euh, Claudia, euh, qui es-tu? Voilà, oh là. Bah, c'est ah, compliqué. Je ne sais, je la sais la pas qui... par où, commencer. <rire> pas où Alors, commencer. On commence par, voilà. par ton activité professionnelle. Qui es-tu Qui, oh, qui es-tu professionnellement oui. Alors, professionnellement, euh, je fais beaucoup de choses, donc je, je, je suis consultante spécialisée dans l'accompagnement au changement, donc j'accompagne euh, des les grands groupes euh, dans leurs euh, projets par exemple de, de fusion ou de mise en place euh, d'ERP, hein, qui sont des logiciels intégrés pour les entreprises, euh, bah, que ce soit en France ou à l'international, donc j'ai beaucoup travaillé à l'international à ce niveau-là je fais du coaching donc je suis coach depuis 20 ans euh, j'ai créé ma méthode de coaching euh, il y a maintenant euh, 13 ans quand je me suis mis à mon compte le coaching reconnexion qui est un coaching global holistique euh, voilà je, quand j'étais précurseur à la matière j'avais j'ai créé ma propre société en même temps hein, qui était essentiel euh, coaching voilà l'essence du ciel on y reviendra je je suis formatrice aussi euh, euh, vraiment pour les managers et les leaders, hein, je les forme au développement personnel, je les forme à la communication, euh, je les forme euh, donc à l'accompagnement au changement, oui, euh, voilà et euh, plein de choses et puis je fais aussi euh, ben, euh, des conférences pas beaucoup depuis un petit moment ah il y a beaucoup d'Italiens euh, pas de j'aimerais bien les reprendre parce que ben pour moi ça a été un grand moment et puis euh, je, je, je m'y sens bien, c'est aussi une autre façon d'inspirer, c'est-à-dire qu'on a plusieurs casquettes, avec le conseil, ben je conseille, avec le coaching, euh, ben je permets à la personne de se responsabiliser, avec la formation, je transmets de l'info, et puis avec euh, les conférences, on transmet beaucoup d'émotions, on inspire davantage, je pense que pour moi, c'est peut-être le meilleur outil pour… Euh, voilà, Changer, hein, accompagner le changement dans le monde, et j'aimerais beaucoup là les reprendre. Voilà, 2020 nous a un petit peu coupé le, le pied sur l'herbe. J'avais quand même trois conférences de prévues qui ont été annulées, qui n'ont pas encore été. Euh, voilà. Alors, mis au goût du jour en espérant qu'effectivement 2022 euh, je puisse reprendre en fait ce, ce, cette activité et puis je suis astrologue aussi hein, depuis 35 ans c'est-à-dire que en même temps que de, de terminer mes études de droit euh, voilà je suis devenue astrologue en même temps que juriste d'affaires euh, encore un peu voilà je, je me formais avocat donc des avocats astrologues il y en a pas beaucoup j'en fais partie voilà et c'est vrai que je suis voilà j'ai une spécificité c'est vrai que j'ai toujours tendance à me former hein, c'est ce qu'on appelle être un polymathe, hein, je fais ça depuis très jeune, euh, voilà. Et je continue encore aujourd'hui et plein de plein de projets. Donc l'astrologie, c'est un outil. Je suis thérapeute aussi, c'est-à-dire que je, je, je, je, je, je passe une journée par, de, par semaine à, en tant que thérapeute avec diverses techniques. Hein, ça va de l'hypnose à des thérapies assez novatrices et puis aussi le, le, le magnétisme. Voilà, donc c'est voilà, voilà le multipotentiel et puis il y a un nouveau projet cette année mais j'aime pas encore envie d'en parler parce que c'est c'est un nouveau projet, quelque chose de nouveau et voilà, et j'espère que ce sera ce sera l'occasion de le mettre en place cette année en tout cas, j'y mettrai toute mon énergie, voilà. Et eh ben dis donc, Claudia, tout un programme, je je m'en doutais un peu. Parce que on va être honnête, on se connaît bien entendu, hein. Euh, oui. et, et voilà, sur ce terrain-là, je t'attendais un peu et je vais, je vais venir te chercher parce que moi, mon objectif, je le rappelle, les amis, vous qui nous regardez, euh, ce n'est pas une interview, c'est une conversation que je veux tenir avec avec mes invités. C'est une conversation que je veux tenir avec toi, Claudia. Et dans cette conversation, il y a déjà plusieurs choses qui, qui apparaissent. Claudia, ton CV, il fait 3 km de long. Euh, oui. Qu'est-ce que tu réponds aux gens Parce que j'ai déjà vu passer un commentaire. Tu dors quand déjà Est-ce que tu dors bah, Je dors très peu, c'est vrai. Je dors très peu, mais euh, bon, euh, bah ça fait partie de mon fonctionnement. C'est-à-dire que très jeune. Hein. Moi, j'étais à l'école à un an et demi, et je savais lire à quatre ans et demi. Et, euh, et déjà à 15 ans, euh, mon père était guérisseur, donc je lui demandais de me former à la phytothérapie. Euh, je, je, je lisais en fait tout ce qui était bouddhisme, parce qu'après j'ai fait aussi partie de France Tibet. En fait, j'arrête pas, mais c'est voilà, c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement, et on peut pas s'empêcher de, de fonctionner de cette façon-là. Et, et si je si je le fais pas, je suis très malheureuse. Oui. C'est un je, fonctionnement. Je, je, euh, euh, euh, euh, mmh. Justement, est-ce est qu'on te dit pas parfois que tu es quelqu'un d'instable? de faire toutes ces choses-là Est-ce que tu ne peux pas te poser et nous fiches la paix hein, Tu ne peux pas choisir une voie comme tout le monde. Pourquoi, Claudia Pourquoi tout ça Pourquoi autant d'activités euh, qui qui peuvent paraître, pour le commun du mortel, euh, des, des activités qui n'ont rien à voir l'une avec les autres, mais qui pour toi font sens Ça, je le sais. Mais pourquoi tu ne te concentres pas sur une seule chose Je suppose qu'on te l'a déjà demandé. Bah oui, bien sûr. Et puis moi, je me suis aussi posé la question de savoir si, si c'était normal, si j'étais bien. Parce que je vois vraiment certes, certaines personnes très spécialisées, euh, capables de rester dans une entreprise pendant 10-15 ans, alors que moi, le maximum où je suis restée, c'était deux. Euh, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 13 ans, parce que je pense que je me suis dit « je pense que c'est peut-être la solution ». Hein euh, mais oui fondamentalement pour les entrepreneurs c'est vrai que tu as raison, j'ai un, un CV où ben, je peux pas tout mettre je peux pas mettre déjà toutes les formations que j'ai faites je peux pas mettre toute la palette, de toute façon ils s'en foutent parce qu'ils te vont te recruter pour un profil bien précis et en plus, ça fait peur, et, euh, et puis effectivement, on est, on est toujours dans une dynamique tellement visionnaire, tellement avec, avec toujours apporté à quelque chose de nouveau, qu'effectivement, dans une entreprise, ben, on est pris pour des extraterrestres, euh, on est ingérable parce que, ben, parce que. Pff. On pense différemment, parce que, parce que, ouais, c'est trop, <rire> c'est trop étriqué, en fait, pour nous. Les gens ne le suivent pas forcément. Donc, ouais, ouais, on est, je, je pense que je suis un profil ingérable en entreprise. Je suis pas un profil pour l'entreprise. En fait, je, je, comme je disais un petit peu dans ma conférence, quand, quand je l'ai un peu agencé, soit je suis les 30 ans trop tôt et je m'accorde beaucoup avec cette nouvelle génération Z. Hein, qui a besoin de beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilités, ce qu'on n'avait pas dans, dans le monde des entreprises où, où c'était hyper hiérarchisé. Donc, euh, c'était, ça a toujours été difficile pour moi de travailler dans l'entreprise. Euh, oui, oui, j'ai toujours été prise pour une extraterrestre. Et puis moi Alors, aussi, je, en tout cas, je, à un moment, je me suis posé des questions aussi, oui, bien sûr. Je, je vais me permettre de. de, de poser cette question, euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit le mot, mais je pense que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ce terme, euh, on vit à un moment où on a l'impression que c'est un petit peu tendance, on parle beaucoup des zèbres, des hyperactifs, des hypersensibles, des hyper-x, des hyper-y, des hyper ce que tu veux, et toi tu viens avec un mot, tu viens avec un mot, polymate, voilà, c'est quoi ces nouvelles pierres précieuses, enfin je sais ce que c'est bien entendu, <rire> mais euh, donc tu es quelqu'un de polymate, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est un polymate ben, les polymates, en fait, c'est des personnes qui aiment se spécialiser dans différents domaines. Et il y en a un très grand, ben, c'est Léonard de Vinci, il était autant bon dans, dans, dans, dans l'art que dans les sciences, que dans les mathématiques. Et, et donc, euh, voilà, le polymath, par exemple, un multipotentiel, c'est que le polymath, lui, il a vraiment euh, des de vraies expertises dans différents domaines complètement différents, hein, de l'art aux mathématiques, de monde, mais avec des vraies... Une vraie spécialité, un, un génie, quoi, un don. Alors que le multipotentiel, c'est quelqu'un qui souvent au potentiel, qui a besoin de toucher à tout, et effectivement, il maîtrise certains domaines, mais il n'a pas forcément euh, l'expertise bien spécifique que peut avoir un peu de maths. Donc, c'est plus un touche à tout, mais en de même de temps, c'est. Qu'on comprenne bien, le polymath lui il va aller au bout de l'expertise, alors que, oui. euh, que que les autres se sont juste... Il n'est pas forcément vont... dans, dans le. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout avec eux, mais oui. sans l'approfondir, alors qu'un polymath il va aller jusqu'au ah. bout. C'est ça. Absolument, absolument, Michel, bien résumé. C'est ça, exactement. Alors, Justement, euh, les polymathes. tu parlais de Léonard de Vinci, mais alors, ça va peut-être nous aider à mieux comprendre ce que sont les polymathes, parce que quand on cite des noms de gens polymathes, ça va peut-être nous faire comprendre. Pythagore était un polymath, d'après Wikipédia. Hein. Euh, Pythagore, ah, oui, euh, oui, oui. Aristote, Aristote était euh, Aristote, un polymath. Et oui, oui. quand on regarde la vie de ces gens, parce que euh, si je sais de Pythagore euh, et, euh, et Aristote ce sont des gens qui, qui allaient beaucoup plus loin que les mathématiques. Hein. Pythagore allait beaucoup, beaucoup plus loin. Effectivement, absolument. il y a il y a des arts. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, euh Bon, Léonard de Vinci, bien entendu, Copernic, Copernic, Michel-Ange, bien, bien entendu. Je hein, bien donc, C'est une hein, euh, notion, effectivement, oui. de science et des arts qui fait que ces gens-là maîtrisent tous ces domaines. On parle vraiment d'une maîtrise approfondie. Maîtrise, euh, Voilà, là où d'autres, peut-être, ne, ne seraient que des curieux qui s'intéressent à tout. Et Absolument. ça, c'est vraiment la, la nuance qui, qui fait le polymathe. René Descartes oui. était un polymathe. Oui, Descartes. Euh, Oui, oui. Blaise Pascal oui. Euh, oui. Isaac Newton et effectivement quand on, oui. on connaît la, la vie de ces gens-là ils allaient beaucoup plus loin que ce qu'on leur prête aujourd'hui quand on va beaucoup plus loin dans tout ce qu'ils ont fait euh, ça va beaucoup... on a Benjamin Franklin euh, oui, oui. c'est enfin c'est un truc de dingue voilà donc en fait c'est intéressant parce que euh, tu tu fais vraiment le distinguo entre le polymath et le multipotentiel, et, et je trouve oui. intéressant, je trouve ça intéressant et, et donner un petit peu un coup de pied dans, dans la fourmilière, c'est que à l'air où on oui. parle beaucoup de multipotentialité, oui. il y a les polymates. Et donc toi, tu es oui. polymate apparemment. Alors, euh, bah, oui et non, c'est vrai que par exemple en astrologie, je la, je la maîtrise pas parfaitement puisque ça fait 30 ans que je fais de l'astrologie donc effectivement c'est je je maîtrise c'est pour moi c'est un art c'est une passion et je l'utilise dans tous les domaines hein. je utilisé dans le recrutement je l'utilise dans mon coaching j'utilise en thérapie je peux même l'utiliser en conseil hein, faire le thème de l'entreprise utiliser dans le coaching d'équipe enfin c'est un outil extraordinaire en fait et que ben, que je maîtrise parfaitement donc effectivement à ce niveau là on peut dire que ben, je, je, je je peignais j'écrivais des poèmes quand j'étais petite j'ai des recueils assez extraordinaires alors après, effectivement, je maîtrise certains domaines. Alors, on peut dire que je suis polym. Math dans certains domaines. Alors, j'ai pas euh, quand, quand on se compare à certains grands hommes où effectivement il y avait un esprit euh, renaissance à l'époque ou même avant hein, au niveau des Grecs où il y avait besoin hein, d'avoir une palette très large euh, et puis ça faisait partie de l'esprit d'éducation d'avoir cette palette très large. Euh, euh, je pense que c'est Descartes hein, d'ailleurs qui a fait qui a fait rentrer la spécialisation petit à petit euh, à l'école et dans notre fonctionnement à nous. Mais quelque part c'était un esprit qui avait déjà elle les de maîtriser, de maîtriser la philosophie, de maîtriser les sciences, de maîtriser les mathématiques ou tout le domaine artistique, on vraiment, et on revient, et le fait qu'effectivement cette période fait, va, va faire renaître de plus en plus de gens, de polymathes, du multipotentiel, moi je le vois avec mes enfants, on vit un monde aussi de champs possibles, voilà. Qui, qui, qui, qui est en train de s'ouvrir un champ de possible de plus en plus grand, et ça, voilà, je, je prends conscience qu'il y en aura de plus en plus, et on prend conscience que, euh, bah ouais, notre potentiel est illimité, on n'a pas à se spécialiser, et moi, ce qui, voilà, moi, ce qui, euh, quand j'étais jeune, c'était difficile pour moi d'être dans ce monde spécialisé, carré, en plus, j'avais déjà cette dimension spirituelle hein, qui était très importante pour moi, je, je me dis, on ne peut pas avoir qu'un raisonnement logique pour euh, essayer de comprendre les choses, donc oui, j'ai l'impression de Née trop tôt, quand je vois cette nouvelle génération, quand je vois le monde aujourd'hui dans lequel on vit, où euh, voilà, il y a encore 20 ans dans le monde de l'entreprise, on, on me disait que je fumais la moquette quand je parlais de yoga en entreprise, on m'appelait la philosophe quand, quand j'étais chez Deloitte, on me disait, Madame, elle fume la moquette, du yoga dans le monde de entreprise » ou quand je parlais un petit peu de spiritualité, oh là là là là. Et puis finalement, je me dis, bah euh, ben là, voilà euh, ben à force, à force de, de, de, de vouloir faire entrer tout ça, ben les choses ont explosé. Et c'est formidable. Mais effectivement, quand on est un peu en avance, euh, ben on voilà, attends, on fait attends. partie un petit peu des ou de ceux qui fumaient mais la moquette. Mais quelque part, ça m'a jamais dérangé de fumer la moquette. <rire> ça m'a jamais dérangé. Bien au contraire. Alors, alors, je, je suis là, je suis juste là. C'est juste que pendant que tu parlais, j'avais un problème de réseau. Voilà, j'ai eu un problème de réseau. Je sais pas pourquoi. Euh, alors, que je, voilà. Euh, donc, merci Claudia. Je, je vois que tu aimes toujours euh, beaucoup parler. Là, ça m'a arrangé pour le coup. Euh, on va aller voir les questions parce que on a nos auditeurs qui euh, qui, qui ont des questions. Euh, on a Claire qui te demande un HPI peut aussi être polymath Est-ce que c'est incompatible ah bah ben non, pas du tout. Hein. Je, je pense que c'est même il euh, y a même effectivement un haut degré d'eau potentialité. Après bon c'est c'est vrai qu'on voilà on, on, on, on s'est aperçu en quand, en faisant des IRM hein, que ce genre de personnes avait, avait une, un fonctionnement on sentait que les le cerveau droit et le cerveau gauche se, se touchaient. Donc, euh, il est déjà prouvé hein, euh, scientifiquement qu'ils ont un cerveau qui fonctionne euh, une, avec une capacité d'interagir que n'ont pas les autres. Hein, où il y a une... Donc oui, pour moi, c'est un haut potentiel. De toute façon, un, un vrai multipotentiel est un haut potentiel, obligé. Ouais. Nous avons Christine qui te demande, quelle est ta quête avec tout ça Tu cherches oui. quoi au fond Eh bien, d'éveiller les consciences. Non, je pense que c'est mon but depuis que je suis toute petite, euh, à travers mes poèmes, qui étaient très spirituels, à travers euh, mon engagement à France-Tibé avec la spiritualité bouddhiste, avec le fait effectivement de créer ma, mon propre coaching euh, holistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, tout le monde en parle, de coaching holistique, tout le monde parle de, de, de, de méditation pleine conscience, de yoga, mais quand... Euh, vous retournez il y a 20 ans, ça faisait beaucoup peur, On me disais, mais vient d'où Mais déjà pour une anecdote, j'étais intervenue dans un grand groupe français et j'avais mis coaching holistique et les managers ont commencé à rigoler mais ça veut dire quoi coaching holistique Qu'est-ce qu'on rigole Donc j'ai dû vraiment leur expliquer et là bon là il y a maintenant tout le monde, tout le monde est là mais oui mon but c'est vraiment d'éveiller les consciences et je pense qu'en faisant l'accompagnement au changement euh, parce que le changement c'est la vie, je pense que c'est les bouddhistes, c'est la première phrase bouddhiste qu'on m'avait dite, le changement c'est la vie parce alors on va, en fait venir, venir on va en venir on va en venir le changement ouais, parce voilà. que c'est aussi euh, c'est aussi et une fait. spécialisation. le changement excuse-moi hein, de, de t'interrompre ben, <rire> oui. <rire> parce qu'il y a plein de choses qu'on va qu'on va vouloir euh, échanger euh, là ensemble ce soir euh, mais et, et ta quête personnelle à toi parce que là tu parles de, de l'aspect professionnel mais ta quête personnelle toi en tant que femme ben moi, je pense que ma quête personnelle c'était d'apprendre à me connaître, j'avais besoin de savoir euh, très peu très jeune pourquoi j'étais sur terre, pourquoi j'ai pourquoi j'étais là. Et je pense que j'ai eu très tôt parce que moi je me suis intéressée à l'astrologie à 17 ans parce que je vivais une période très difficile de ma vie. Et je pense que c'est dans la douleur hein, qu'on qu se reconnaît. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, j'étais très mal, je vais dans une bibliothèque. Le premier livre que j'ouvre, c'est « L'homme est un apprenti ». Il y avait un bel adage, « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Et puis, comme j'étais en grande période de souffrance, je me dis, « ben, J'ai peut-être des choses à apprendre. » Et ça a été effectivement le début d'une quête, d'apprendre à de savoir qui j'étais pourquoi j'avais choisi ces parents-là, cette vie-là, et pourquoi j'étais venue au monde, qui suis-je finalement, et qu'est-ce que j'ai apporté en fait dans cette humanité, avec euh, tout le trésor qui était le mien, puisque je pense que j'étais une excellente élève, je m'intéressais à beaucoup de choses, je faisais déjà beaucoup de choses, et qu'est-ce que je fais et on, on vivait dans une époque, hein, dans les années 80, très fermée, mais qu'est-ce que je fais de tout ça comment, comment je vais faire et quand vous avez une famille qui n'est pas dedans, qui est en plus, voilà, qui, qui eh ben, euh, on est un peu seul et on, on se dit, on fait comment Et donc ma quête c'était d'apprendre à me connaître. Et puis c'était un adage que j'étais tombée aussi sur un, dans ce même livre hein, "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les cieux". Et eh ben je me suis dit, euh, c'est peut-être, euh, c'est peut-être le chemin là. Et puis ça m'a ouvert la voie vers l'astrologie, qui est devenue une de mes grandes passions. Hein de très grandes passions, parce que je me suis aussi formée avec les plus grands. Et voilà, c'est mon outil de base dans tous les domaines d'activité aujourd'hui, en tout cas. On a, euh, on a Christine qui te demande, as-tu transmis cela à tes enfants Absolument, mes filles. Bon, moi, j'ai des jumelles. Elles vont avoir 16 ans. Elles sont férues d'astrologie, de d'énergie quantique. Elles se soignent toutes seules. Elles sont à fond dedans. Elles sont assez exceptionnelles. Je suis fière de mes filles. Il y a Camille qui nous dit J'ai toujours eu des difficultés à me spécialiser. Alors là, j'en profite, je rebondis là-dessus. Est-ce que l'on doit se spécialiser Alors, je vais je vais, jou me, jou me jouer un petit peu l'avocat du diable et prendre la le manteau euh, du méchant avocat, justement. Euh, on vit dans un monde où on, on est vraiment centré sur la spécialisation. Je veux dire, aujourd'hui, un cardiologue, il vaut ce qu'il vaut parce qu'il est spécialiste du cœur. Oui. Mais à, à, à quel moment euh, ça peut fonctionner à d'autres pas Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ben, par exemple, par exemple, moi, l'astrologie, j'y suis allée à fond. C'est-à-dire qu'il y a quand même une spécialisation. Mais en tant que polymath, je fais de l'astro, je, je fais autre chose, je fais autre chose, je fais autre chose, je fais autre chose. Mais il y a toujours un fil rouge hein, qui est effectivement la connaissance de l'être humain. Et effectivement, c'est important de se spécialiser. C'est-à-dire que moi, j'ai fait plein d'astro, j'ai tout lu, j'ai fait, fait pas mal de formations, je, je continue, on en apprend toujours, toujours. Et puis, un peu comme Léonard de Vinci, c'est un moment, si tu veux être bon dans ton art, ben, il faut y aller à fond, quoi. Hein, au fond, au fond as jamais. Le, le, le principe c'est que tu t'as jamais à d'apprendre et que les polymaths sont des gens probablement extrêmement curieux avides oui. de connaissances et c'est jamais fini oui. en fait c'est jamais, jamais fini, fini. c'est ça c'est jamais fini. Et puis un cardiologue, il peut aussi se spécialiser. Il travaille toujours un bon, les meilleurs chirurgiens, les meilleurs cardiologues, continuent à se former, continuent à avoir d'autres d'autres collègues, font des colloques, s'échangent les idées. Certains font d'autres petites spécialisations pour avoir des aperçus différents et comprendre, etc. Et eux aussi, parce que moi j'ai pas mal de monde qui, qui, qui est dans la dans la médecine, dans ma famille, et ben ils continuent aussi à, à se former, à se spécialiser pour être toujours le meilleur. Parce qu'on apprend toujours et puis c'est toujours plein de petites bribes à côté qui fait qu'on devient le meilleur parce qu'on arrive à faire un moment d'un tour, on arrive à faire un fil conducteur qui nous permet hein, d'avoir une telle vue globale dans ce qu'on fait, qu'on va les piocher un peu partout et c'est ce qui fait qu'à un moment, oui, on se on, on dit « ben ouais je vais aller voir Claudia, waouh, parce que quand je fais un thème avec, waouh !» Voilà, waouh! Mais c'est parce que y a, y a tous ces outils fait à un moment que ben voilà, je ne veux pas porter ça. Mais il y a beaucoup de travail. Hein. Comme je te disais, hein, Léonard, il maîtrisait à fond son art. Le mec, il a bossé comme un malade, forcément. Et en fait, il, forcément. Il, il, se levait, il se levait avec ça, il se couchait ouais, avec ça, il vivait avec ça, bien voilà. entendu. Mais, mais alors, justement, comment on vit avec un polymathe Comment on vit avec un polymathe Est-ce que c'est compliqué pour l'autre de vivre avec un polymathe Certainement, ouais. Il faut ouais, poser mais... la question à mon mari. <rire> mais ouais ouais. De, de, de Bicomune, <rire> ouais, ouais. Autant un années de vie commune, il t'en a parlé. Ouais, ouais, c'est difficile, ouais. Ouais, ouais, c'est difficile parce que pour eux, en plus, mon mari, il est très spécialisé. Lui, c'est un expert dans son domaine. Et puis, de, de, de, de, de, à un moment, je me sentais mal. De, je, je, à un moment, je, je me suis posé énormément de questions existentielles de savoir hein, si c'était normal. Et je pense que de faire mm. un test de HPI, de prendre en compte, de prendre considération que bah c'est HPI que et que c'est un, un fonctionnement, ça fait du bien. Et puis euh, d'accepter de, de, de, de, cette singularité et de la mettre au service du monde, ça fait du bien aussi. Mais oui, pour les autres, c'est difficile. Et comme je te disais, même dans l'entreprise, on est ingérable. Oui, c'est difficile. Ouais. Bah, Moi, déjà, tu le disais, tu, tu ne tenais jamais plus de deux ans euh, dans une entreprise. Jamais, de... jamais fait ouais, plus ouais, de pas. deux ans. Ouais. Donc euh, voilà, Claudia, c'est quelqu'un qui connaît le turnover, comme c'est pas possible. Euh, voilà, ça peut être même, on peut s'arracher les cheveux à, à cause de toi. Ouais. Mais euh, ouais. mais je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans ce que tu es en train de dire parce que il euh, y a il y a d'un côté la pression sociétale qui nous dit qu'il faut qu'on rentre dans une norme. Et d'ailleurs même, il a pas ça commence déjà. C est, c est, la société commence par l'éducation et à l'école, on t'oblige déjà à, alors adolescent à choisir une voie. Bon, aujourd'hui, on sait que tu peux changer de voie. Ok, d'accord, mais ça reste quand Même encore un peu dans l'état d'esprit à 15 ans, limite tu dois définir dans quelle voie tu vas. Pire encore, je vais dans des pays asiatiques, entre autres la Corée. En Corée, quand tu choisis ta voie, tu ne peux plus jamais la changer. Euh, enfin, c'est un truc dramatique. Euh, mais ceci étant dit, quand tu fais face à cette pression sociétale, comment tu vis en tant que polymath euh, face à cette pression sociétale Parce que comme tu le dis, on a tendance à se dire « mais je suis pas normal ». Cette normalité, elle a été décrétée effectivement par une norme euh, qui est de la société. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans ce que tu dis, et au fond, se, sont en train de penser « ah mais au fond, je suis peut-être pas aussi anormal que ça ». Comment toi, tu peux… Quel est le conseil que tu peux nous donner ben, C'est vrai que… Ben, – ben, ben non, enfin, on n'est pas normal, voilà c'est notre spécificité. – <rire> ben, On n'est pas normal ça. par rapport à, à la norme. – dans la norme. – Voilà, pas, mais voilà. Euh, ce qui voilà. fait la force dans l'image aujourd'hui, euh, Léonard de Vinci, on ne discute même pas de la valeur de cet homme. La et encore aujourd'hui, on découvre des choses, enfin, c'est un truc de dingue, 500 ans, 500 ans plus tard, on découvre encore euh, ce qu'il a fait. Euh, mais comment nous, aujourd'hui, en 2022 pour ceux qui regardent la vidéo en 2022, en hein, 2024, s'ils si continuent à regarder, mais comment nous, on s'insère, et qu'est-ce que tu suggères à ces gens qui, quelque part, par ce don de la vie, j'ai envie de dire, peut devenir oui, peut-être même euh, une malédiction Comment on peut vivre avec cette malédiction ben, En fait, euh, moi, j'ai la chance d d de vivre ici, en Occident, ou ben, euh, d'avoir la chance d'avoir un mari qui, qui m'a compris à un moment, d'accepter aussi de, de, de créer ma propre société, c'est-à-dire que quand on prend conscience que ton, quand on vit dans un monde qui est hyper normé, qu'on peut alors moi je me suis sentie mal. Hein. Je j'ai voilà à 17 ans, je t'en ai parlé. Il y a eu d'autres moments quand j'étais en entreprise où je gagnais super bien. Ma vie, j'étais à l'international, les plus gros hôtels, et c'est finalement ni l'argent, ni le, ni le super le client, ni ni l'entreprise géniale dans laquelle j'étais qui a fait la différence. C'est-à-dire que quand on se sent prisonnier et qu'on n'arrive pas à exploiter tout ce qui est le nôtre, à un moment on se dit mais en fait il faut il faut il faut créer ta propre société, il faut te mettre à ton compte. Enfin c'est euh, ouais, c'est ça la solution, c'est ta place, il faut pas la trouver, il faut te la créer. Hein, et, mmh. et on n'a pas à trouver sa place. Et je pense qu'il faut tous prendre conscience, polimata ou pas, qu'on a tous à créer sa place. Hein. On n'a pas, même pas à la trouver, sa place. Ça ne se trouve pas, c'est ce que je dis à mes enfants. C'est créer votre place à vous en fonction de vos talents, de qui vous êtes, accepter la singularité qui est la vôtre, et créer votre place à vous, créer votre vie à vous. Créer Moi, votre je, vais, métier, je vais même encore comme plus... Comme vous loin, avez loin, envie de je le faire. Je vais même encore plus loin, et c'est quelque chose que je continuerai à dire, et je parlais tout à l'heure du programme que j'ai envie de mettre en place pour les pour les entrepreneurs, mais tu sais très bien, parce que tu as été aussi dans mon école de conférencier, je le dis toujours, euh, moi, je vais même plus loin, prenez votre place. Prenez votre place, personne ne vous la donnera, euh, frayez-vous une place, euh, n'attendez pas que les gens le fassent pour vous, parce que personne ne le fera pour eux. Euh, déjà, s'ils le font pour eux, ils le feront peut-être mal pour eux, ils le feront très mal pour vous, mais... Prenez votre place. Ça va même plus loin pour moi. On va, on va regarder un petit peu ce que, ce que nos amis euh, euh, nous disent un petit peu. Au, au, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. C'est visiblement très intéressant, Claudia. Euh, nous avons Pascal qui nous dit On ne peut pas se réduire qu'à une seule spécialité. Quand nos appétences nous guident, c'est une vraie expérience d'épanouissement. C'est ça, hein, c'est une appétence, c'est un besoin. Un besoin. C'est vital. De... Hein. C'est vital, sinon je meurs. Hein. Moi, c'était la phrase. Et sinon, je meurs. Je, je, moi, j'aurais pas fait tout ce que je. Je, je serais pas quitté l'entreprise dans laquelle j'avais un super statut, un super salaire. Et eh ben, j'étais en train de mourir à petit feu. J'arrivais plus mmh. à me lever le matin, et pourtant, je gagnais de l'argent, je, je voyageais, j'avais tout ce que je voulais. Mais je, je, je, voilà, je, je mourais, je meurs. Hein. C'est il meurt lentement celui comme si, si tu sais pas tu connais le beau poème de Pablo Neruda. C'est il meurt lentement celui qui va pas au bout de ses rêves. Il meurt lentement celui qui ne fait pas ce qu'il est en plus profond de lui même il meurt lentement et, et oui j'étais en train de mourir même si je gagnais de l'argent et j'avais j'étais dans un grand cabinet conseil de notoriété internationale c'est pas ça qui fait qu'on c'est pas ça qui nous fait lever le matin ce qui nous fait lever le matin c'est c'est qui l'on est c'est ce qu'on a envie de faire oui c'est bien sûr bien sûr Absolument. camille nous dit enfant j'étais « J'ai toujours été curieuse, exemple. J'ai toujours aimé l'histoire. Cependant, je n'étais jamais satisfaite de ce que les profs me transmettaient. J'ai toujours aimé aller au-delà de ce que le monde transmettait, tel un détective. » Ça, c'est de la bonne curiosité. Euh, nous avons Florence, j'aime beaucoup votre approche. La spiritualité est une base de la réalité des relations avec l'autre. Merci, Florence, Merci. Pour, pour ce commentaire. Thierry, notre ami, euh, je comprends l'ensemble de tes engagements qui correspondent à ton cerveau, coucou, coucou, Thierry. Dopaminergique, dopaminergique, voilà. Tout est raison à apprendre et évoluer. Exactement. Absolument, euh, Thierry, absolument. Euh, Florence, elle m'aide au travail dans le privé. Voilà. Claire, votre citation me fait penser à William Henley, le capitaine de mon âme, Henley. sur la résistance et la résilience. C'est dans la souffrance et la douleur que l'on bouge ouais. des choses. Et je suis une adepte de la pensée socratique et donc maïotique. On a Marjorie qui, euh, qui vient nous faire un petit coucou. Oh, voilà. Coucou Marjorie. <rire> Alan qui nous regarde sur LinkedIn. Bonsoir Alan. Hello. Petit coucou au passage. Hâte de voir le replay. Voilà. Donc tu merci nous regarderas en replay. Mais merci quand même oui, de oui, venir faire un petit voyez, coucou. C'est toujours euh, très agréable. Euh, Cathy. Le monde a besoin de spécialistes et aussi de ceux qui survolent de tout. Il n'y a qu'à voir aux urgences, sans approfondir, ils voient passer de tout. Et ce sont donc souvent eux qui décèlent les diagnostics par souvenir de l'avoir déjà vu passer. Effectivement. Hein, mais c'est effectivement leur spécialisation, c'est de voir tout. Effectivement. Bah oui. euh, Thierry, qui, qui sait de quoi il parle, puisque Thierry est d'ailleurs Thierry, on, on le retrouvera demain dans l'émission d'Anne. Euh, donc, Anne, à 20h30, c'est ça? 21h30. 21h30, voilà, voilà. 20h30. voilà euh, Donc Thierry, euh, tu vas morfler demain, Je te, voilà, ça c'est un message, euh, <rire> voilà. juste entre toi et moi. <rire> si tu peux fuir, fuis. Voilà, non moi j'ai vu ce qu'elle prépare, voilà, ne venez pas regarder cette émission, vous allez pleurer, vous allez pleurer, voilà, c'est tout. Donc, en médecine, les spécialistes en santé ont aussi eu le retour de bâton, trop de spécialistes, plus d'intérêt généraliste, et les fils d'attente exponentielles. Mais c'est une autre histoire. Non, mais oui, non, mais je ne pense pas que c'est une autre histoire. Je pense que c'est vraiment très intéressant. C'est juste, très juste. S'il n'y a que des spécialistes et que des experts, qu'est-ce qu'on fait du reste Des restes. Voilà, Florence, des carrés dans des ronds, la pression sociale, tout à fait. Cathy, c'était la norme du 20e siècle, le e siècle est polymathe. Absolument, absolument, c'est ce que... Absolument, bien sûr. Hein, est-ce que, est euh, est que tu penses, Claudia, que, euh, pour rebondir sur tout ce qui se dit, parce que ça, comme je disais, c'est une conversation, hein, est-ce que tu penses que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, qui est souvent critiqué, hein, il, y a toujours, il y a toujours les détracteurs d'Internet et des écrans, est-ce que tu ne penses pas que le fait d'avoir accès à la connaissance crée plus de polymates, ou en tout cas euh, nourrisse plus les polymates En tout cas, moi... Internet, c'est un outil fabuleux. Je ne pourrais plus m'en passer parce que c'est une, une manne, une source, un puits sans fond de connaissances. Mais est-ce que tu ne penses pas que le monde et Internet justement favorisent le polymatisme ou <rire> le polymathisme <Mais> en fait, <rire> Absolument. C'est-à-dire que pour moi, Internet, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire qui a permis effectivement. Per... d'ailleurs on l'appelle la toile hein, comme une vraie toile d'araignée hein, de tisser en fait à travers le monde et à travers des gens euh, des connexions, hein, des connexions qu'on avait perdu des connexions neuronales et il y a un vrai lien hein, effectivement entre la création du web et la remise en connexion de nos systèmes d'information internes. et c'est vrai que pour nous polymathes, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité ça a permis effectivement d'ouvrir un champ de possible de connexions, que ce soit avec tout le monde entier, mais des connexions à une nouvelle information, beaucoup plus rapide, où on peut effectivement aller la fouiller. Et ça a ouvert véritablement un ensemble de connexions intérieures qui a permis aussi à des gens comme moi d'arriver aussi à s'exprimer davantage, à se mettre à son compte, à exploiter en fait tout ça, aller chercher de l'info ou effectivement euh, la transmettre. Mais oui, le monde de demain bah, sera un monde de podimates. De On voit de plus en plus de slashers, hein, de gens qui sont oui. hein, qui deviennent coachs, oui, euh, coach, ne coach, connaissent Pas l'expression hein, tu... Les slashers, oui. ce sont des gens, des gens qui touchent à tout, hein, des gens qui leur métier oui. c'est de toucher à tout. Hein, pour... Voilà, c'est multi-casquettes, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle les slashers. Euh, Absolument. Merci Claudia. Excuse-moi de t'interrompre, hein, parce qu'on a beaucoup de bah, commentaires. Je prie, Oui, Il oui, n'y a pas de soucis, Et, non, pas de souci, euh, Michel. Voilà, il y, y a Camille qui nous pose bah, qu'est-ce que la normalité, bah, justement. Euh, bah ben, c est, ben, c est, elle n'est pas normale. En fait, la normalité, elle n'est pas normale. <rire> la normalité, c'est pas normal. Hein. Il y a, il y a le, le problème, effectivement, tout le problème, il vient effectivement qu'on a imposé une norme, qu'on impose aussi une norme éducationnelle ah ouais. au lieu de prendre, en, au lieu de prendre en considération la singularité de chacun. Et c'est pour ça que j'étais très fan, moi, de Maria Montessori, encore une, une italienne, oui. hein, qui prône beaucoup, effectivement, une éducation euh, ben, à, à, euh, dont euh, bah, le spécial hein, pour chaque personne, en prenant compte sa spécificité, parce qu'on a tous un talent, euh, en tant que coach j'en fais hein, des coachings tous les jours et tous les jours et tous les jours, on a tous un talent certains jeunes, ils ont 16 ans ils savent pas qu'ils ont un talent, hein. il faut aller le chercher, les parents ne leur ont pas donné cette permission de dire mais ton talent c'est ça hein. et, et puis un talent c'est pas de savoir super bien chanter, c'est pas d'être bon forcément en maths, hein, mais c'est d'être capable d'arriver à le faire émerger et je pense qu'au niveau de l'éducation il y a un vrai changement aussi à opérer et puis il y a Montessori mais il y a aussi plein d'autres hein, d'être capable de faire émerger le talent ou les talents de chacun, parce qu'on en a aussi plusieurs, et effectivement le monde dans lequel on vit, avec toutes ces connexions possibles, fait émerger effectivement beaucoup beaucoup plus de talents que ça n'a été. Et puis effectivement, on revient, cette période 2020 est une période renaissance, comme l'a été la période renaissance avec Léo, etc., où effectivement le multipotentialisme, c'est-à-dire le fait de devoir maîtriser un certain nombre de domaines, revient en force, et ce, grâce, effectivement, à la toile. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas la norme nous a vraiment détruit hein, le fait effectivement d'être oui. normal. Et bien quand je disais que j'étais normal j'étais assez fier. Hein, J'ai l'impression que la norme, elle est là pour, pour rabaisser le niveau, pour contenter ceux qui n'y arrive pas. Et, euh, et on n'autorise pas aux, les gens à, à s'exprimer, s'extérioriser. Voilà, la norme n'est pas normale. Florence qui, euh, qui nous dit, solution, profiter de qui on est et se dire qu'on a des atouts. Voilà, ça c'est le dialogue intérieur qu'on peut se faire. Hein. Euh, Claire, qu'est-ce que la normalité hein, On en parle justement, rentrer dans des cases oui, sociétales et Accepter, acceptons nos différences, hypersensibilité, empathie et curiosité, justement, c'est un plus. Nous avons euh, Fabrice... Il n'y a pas de règle précise sur la stabilité et le temps à passer en entreprise. Nous sommes tous différents, non Tout ça, je pense que Fabrice fait oui, écho. Absolument, Fabrice. C'est deux ans que tu restes en entreprise, effectivement. Hein. J'en rencontre oui. beaucoup, des gens qui, qui se font critiquer euh, d'être des personnalités instables, sauf que ça, c'est la normalité qui vous fait dire ça, mais c'est peut-être justement des gens qui n'ont pas ce qu'ils cherchent. Florence, oui. j'aime apprendre tous les jours, ça me nourrit, exactement. Claire, il faut oser de toute façon suivre son instinct et trouver son pourquoi euh, vrai, Absolument, euh, oui. Alors, en référence à cette sensation de s'user dans un seul poste et dans une seule carrière, il nous a dit cuisson à feu doux, c'est dur. Oui, voilà, c'est <rire> ça. Et nous euh, on a Pascal qui t'a bien dit. Absolument, hein. Pascal. Mais... Voilà, euh, parfois j'ai l'impression de me disperser entre la création de bijoux. Je suis une experte maintenant des études de psycho, psychanalyse, des. TCC, thérapie cognitive, euh, c'est ça, un TCC c'est les thérapies euh, cognitives, en cours de certification d'ailleurs, je suis aussi experte en oracle, j'aimerais tout allier, euh, ben, ben oui Claire, regarde, bah, justement, oui. Euh, justement, tu en parlais Claudia, comment tu fais toi pour marier et allier allègrement toutes ces compétences en une, parce que tout à l'heure quand tu t'es présenté, ça a duré trois quarts d'heure, je rigole c'est pas vrai, <rire> Mais euh, voilà, euh, accompagnement au changement, méthode de coaching, formatiste à développer tes propres méthodes de coaching. Tu fais de voilà du coaching holistique. Tu... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens comme Claire qui se reconnaissent dans ce qu'ils entendent à essayer de trouver une sorte de d'harmonie et de, de paix, de paix avec tout ce que tu as envie de faire. Comment tu peux créer ça Comment toi tu as fait ben, en fait, comment je fais, c'est que je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que euh, ben, mon métier de départ, c'était faire du concert en accompagnement. J'ai ai toujours aimé, je dis, ne vais pas le perdre parce que j'ai une vraie compétence là-dedans, j'ai une vraie spécialisation. J'aime bien euh, d'intervenir, d'amorcer hein, les changements d'entreprise parce que je pense que l'organisation, on, ben, on passe une partie de notre vie à travailler. Et je me dis, les changements majeurs, hein, ils doivent venir du monde de l'entreprise. Et j'en suis sortie pour justement venir, mais d'une autre façon, avec ma méthode à moi, avec ma façon de voir le monde à moi. Et je me dis, si, si je veux faire du coaching, si je veux faire de l'accompagnement à l'entreprise, c'est que je dois le faire autrement et je dois le faire à la façon Claudia. Et puis, ben, et puis se dire voilà, ben, ça j'aime, ben, je le fais. Et puis se dire voilà, ben, comme tu disais tout à l'heure, j'ai envie de faire la thérapie, ben, je fais une journée, je m'octroie je une journée thérapie, puis ce sera la journée que, euh, thérapie, toi, puis le reste Est-ce que tu arrives à créer une sorte de toile où il oui, y, y, y, y, y a un fil rouge est-ce que tu arrives à donner du sens parce que là je prends l'exemple de Claudia qui fait par exemple qui fait des bijoux Elle nous a offert de merveilleux bijoux qu'elle nous a envoyé la semaine dernière, on les avait déballés. Merci encore Claudia. Mais euh, voilà, pour elle c'est des bijoux, il y a maintenant des TCC, la psycho. Euh, comment toi tu arrives à donner du sens à tout ça pour que pour que la personne qui vient vers toi ne se sente pas perdue Alors c'est sûr que parfois je je dis pas, je peux pas donner toutes mes je l'avais dit d'ailleurs dans ma conférence, c'est qu'à un moment, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout… Parce que là, tu dis, mais en fait, euh, euh, voilà, c'est un peu trop pour, pour, trop pour certains. Mais pour moi, c'est bien. Alors, euh, effectivement, par exemple, si euh, je, là, par exemple, il y, y, y a une entreprise qui vient de me contacter pour faire de l'accompagnement au changement, euh, je ne vais pas bétonner mon… Je vais pas bétonner mon mon, mon CV, hein, je vais mettre vraiment les trucs qui vont, qui vont les interpeller. Et puis après, tu tout, cible quand ton je suis. mon CV, le... en fait. Tu le cibles. Voilà, je signe, voilà, je cible mon CV. Et puis après, quand je suis chez le client, euh, s'il faut faire des choses nouvelles. Par exemple, à l'époque, j'avais créé des ateliers d'œil. Alors, au départ, c'était un atelier d'œil. What's that? Alors, je leur ai expliqué, puis, je savais qu'il y avait une ouverture, ben, ah, ben, voilà, c'est ça, ça va, ça va être super, machin, etc. Puis, pouf, j'y vais petit à petit. Mais pour pas faire peur, c'est ce que je disais un petit peu dans ma conf, pour pas faire peur, mais je vais pas charger la mule, parce que les mecs, vont vont dire, en plus, si je mets de l'astro, ils vont dire, on a l'extraterrestre. Déjà que je passais pour un extraterrestre quand j'étais dans mon entreprise, si en plus je vais chez le client, le mec, il va dire, mais c'est pas possible, quoi. Mais même si quelque part, ça, fait peur, à au potentiel. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Le fait de le savoir, je pense que c'est déjà euh, c'est c'est déjà euh, déjà en ta faveur de savoir que tu as au potentiel. Ensuite, maintenant, c'est savoir comment l'exprimer à l'extérieur. Euh, moi, j'ai déjà vu, euh, par exemple, des, des, des CV ou dans des communications euh, ou dans des signatures de mail. Les signatures de mail étaient plus longues que le mail même parce que euh, tout le CV était écrit dessus. Euh, moi, je pense, personnellement, avec mon expérience, et effectivement, ça rejoint ce que tu dis, c'est d'éviter d'étaler tout son CV parce que ça... Au premier regard, les gens vont avoir une première impression ouais. et cette première impression, ça peut te desservir justement, ouais. euh, c'est de Absolument. cibler ce que tu dis ouais. à tes interlocuteurs, c'est ouais. choisir, c'est faire un choix de ce que tu mets comme expertise, expérience sur ta signature de mail, sur ton LinkedIn. Euh, moi, j'ai vu des LinkedIn qui fait 4 km de long et je me dis, bah « ben Oui, mais après, je fais quoi, moi, avec ça ?» Tu vois, c'est bien, j'y crois. Je sais, je sais ce que sont les polymaths, je sais ce que sont les HPI, mais moi, je fais quoi professionnellement Je viens chercher quoi chez toi Et c'est ça aussi. Tout l'art de la communication, c'est qu'est-ce que tu choisis d'exprimer dans un réseau bien spécifique, dans cette niche bien spécifique Est-ce que tu fais de l'astrologie Est-ce que tu fais du coaching Est-ce que tu fais de la, de la, th de la thérapie Voilà. Mais... Euh, évite justement d'étaler tout ton CV parce qu'il fout les jetons ouais. tout simplement et puis ah ouais, non seulement ça ne fait pas tous les jetons mais c'est mal interprété ah, mais c'est clair, là, le mais enfin, mais c'est quoi ce bazar, quoi? Ouais, c'est sûr, ouais. C'est, ça, ça, fait peur. Déjà, dans mon entreprise, je faisais peur. Donc, imagine-toi si, euh... oui. oui, oui. Et puis, c'est pas vendable. C'est-à-dire que si on va te Donc, prendre pour faire du coaching, bah, je suis, je, suis, est pas ça là. On je pense, 20 ans d'expérience. Voilà, c'est mon expérience qui va parler. J'en ai 20 ans d'expérience. C'est bon. Enfin, on prend la nana, on la prend, en fait. Mais oui, oui. bien sûr, oui. Étaler, ouais. à vouloir étaler, non. Et puis, de toute façon, on voit la richesse d'une personne, euh, voilà. Après, quand on est dans le on peut proposer, voilà, une fois que tu es chez le client, tu peux proposer des choses, mais oui, oui, mais bien sûr, c'est important de cibler. Et puis quand un client te demande pour quelque chose, eh ben, tu lui vends ton truc. Voilà, j'ai telle expérience chez un tel pendant x temps. Voilà, ça fait la différence. J'ai, fait d'autres formations en plus qui me permettent, euh, voilà, d'être un peu plus optimale dans ma forma, dans, dans ma formation de coach. J'ai fait ça, ça, ça, ça, ça. Grâce à ça, je peux faire ça, ça, ça. Mais point barre, je vais pas non plus étaler. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui donne sens d'ailleurs à ce qu'on fait, bien sûr. Hein. Quand tu attaques, moi quand j'ai ma, ma casquette de consultant j'ai pas ma casquette de coach ni de thérapeute, on vient, ma, on, vient, on vient me chercher en tant que consultant quand je suis voilà. formatrice je suis pas coach non plus et quand je suis ouais. coach je suis ni formatrice ni consultant, ça. donc ça c'est très, voilà. très, très important il faut savoir mettre ta casquette au bon moment euh, voilà, au euh, bon moment voilà. Demain tu vas dans une pizzeria mais il est peut-être capable de faire un hamburger mais tu vas pour une pizza, pizza quand tu ne vas pas pizza, pour un hamburger Pizza, Voilà, voilà. voilà. Bien, bien résumé Michel, absolument voilà. et, et Claire, je m'excuse Claire je t'appelle je, je toujours Claudia Oui, Claire, tu l'as appelée Claudia Voilà, voilà. excuse-moi Claire <rire> hein. voilà. Je sais que tu ne m'en voudras pas parce que tu es bienveillante <rire> euh, Voilà, Alors, ça c'est très joli ce que nous dit Pascal Toutes les activités oui, de Claudia merci. ont un point en commun Claudia bah, merci, merci, merci, merci beaucoup. Merci. J'ai appris, nous dit Thierry, euh, il y a peu de temps que mes enfants ne savaient pas quoi répondre lorsqu'on leur demandait que fait ton papa. Encore une histoire de normalité. Oui, mais non, mais toi, Thierry, pareil, tu fais pareil, tu fais partie des gens vrai, qui pas Je veux dire, on verra demain dans l'émission, je te dis, n'y va pas. Porte-toi malade. Voilà, ne va pas dans cette émission-là. On comprendra que tu n'es pas normal, Thierry. En, en plus, tu as vu je, je fais et, Oui, absolument. Et, et, et mes enfants. ah! <rire> Uh, Nathalie, ne vaut-il pas mieux plusieurs sites internet et choisir son réseau social adapté selon nos ressources Ça démultiplie les actions, mais un slasher n'est plus à cela prêt. C'est alors, Nathalie, moi je suis complètement d'accord avec ça, vraiment. Euh, oui. Alors, mais complètement d'accord, mais alors maintenant, le fait de, de bien l'accompagner, de faire des choix, mais effectivement, là où tu dis qu'un slasher n'est pas à cela prêt. C'est vrai, je veux dire, et, et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis aussi, Claudia. Hein, C'est-à-dire que voilà, c'est jamais fini, c'est jamais assez. Euh, voilà, on, on dit de moi aussi que je travaille vite, je fais plusieurs trucs en même temps, je lis plusieurs bouquins en même temps. Enfin voilà, c'est c'est c'est génial. Et, et quand tu es slasher, ça vient pas ça après. Mais euh, oui, je pense, Nathalie. Après, euh, je te laisserai le loisir de, de donner ton commentaire, Claudia. Je pense qu'il est qu'il est préférable, effectivement, d'avoir plusieurs sites internet. Euh, pour justement euh, justifier une expertise ou alors avoir un site dans lequel tu as une, une chapitration bien claire euh, dans lequel le client peut comprendre ce que ce que tu fais mais c'est déjà une euh, c'est c'est une c'est une difficulté supplémentaire et un vrai un vrai défi euh, par exemple euh, aux conférenciers qui passent par mon école je leur suggère de faire une un site internet dédié à la conférence euh, et puis euh, un site internet qui porte ton nom puis ensuite voilà en, mais on pourra en parler on en reparlera euh, plus en plus mais toi qu'est-ce que tu en penses Claude Bien. Ben en fait, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé Essentiel Coaching en 2008, ben j'ai fait un site Essentiel Coaching avec toutes les activités. Et c'est vrai que quand j'intervenais, donc j'avais ma carte de visite, ben Essentiel Coaching, coach, machin, etc. Et puis, avec toutes les activités qu'il pouvait y avoir, à un moment, je pense que ça interpellé beaucoup le monde de l'entreprise. Quand on voit sur votre site, c'est madame Irma. Et après, un moment, je me suis dit, c'est vrai que ça fait un peu le foutoir. Et puis, euh, voilà. Et donc, il y a deux, trois ans, je me dis, je vais arrêter Essentiel Coaching. Déjà, pour deux raisons, c'est qu'on a on a tout pompé sur mon site. Hein. Je me reconnecte à mon essentiel mmh. avec l'homme de Vitruve. On, la, on le retrouve partout. Hein. Je, je je suis détentrice de… Je me reconnecte à mon essentiel. J'aurais peut-être dû déposer la marque. Et, et, zut, et Parce que j'étais le coaching Reconnexion. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai arrêté. Et je me suis dit… Et puis, en plus, après, comme j'ai fait l'école avec toi, et c'est vrai, que je me suis dit, en fait… Euh, il faut faire plusieurs sites si je veux faire de l'astro, si je veux faire là une autre activité ciblée pour le monde de l'entreprise. Comme ça, quand je fais travailler en entreprise, ils voient les prestations d'entreprise, le coaching et la, les formations, etc. Et après, tout ce qui est thérapie ou coaching privé. Ou l'astro et tout ce que tu veux à côté, c'est complètement différent et ça fait, c'est beaucoup plus cohérent pour le nom de l'entreprise. Donc je suis totalement d'accord avec ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, et puis ça permet aussi d de faire déjà de, de, de bien structurer les différentes casquettes qu'on peut avoir et, et voilà et d'être clair par rapport au client quand on va chez le client pour une prestation. Euh, n'importe laquelle ce soit, même s'il sait, il va voir qu'il y a d'autres sites, mais il sait que la nana, elle fait ça, elle a fait ça dedans, chez un tel, chez un tel, chez un tel, et c'est OK pour elle, mais effectivement, trop de trucs, c'est le bazar, et ça passe pas, de toute façon, ça ne passe pas. En termes de communication, ça fait bazar, en fait. Ça fait franchement ouais. bazar. Voilà. voilà. Et je, je confirme. Et je, je, je rejoins. Que tu l'appliques, ouais. hein, quand je vais sur ton, sur ouais. ta, sur ton, sur ton profil LinkedIn. Tu n'as pas mis tout ton CV, tu as juste mis « Consultante »,« Coach formatiste voilà. »,« Spécialiste du changement et du bien de ton travail », c'est effectivement voilà. ton domaine d'activité et ta cible sur LinkedIn. Et bravo de le faire voilà. comme ça, c'est effectivement ça. Et, euh, voilà, et dans les infos, tu, tu, voilà, tu, tu restes très brève sur ce que tu dis. C'est exactement oui. euh, ça qu'il qu faut faire et que je conseille, donc tu, tu pratiques ça. Oui. Effectivement. Oui. Euh, alors, voyons ça ici. Nous avons encore quelques petits commentaires. Euh, voilà, se connecter à son essentiel ou son essence ciel. Voilà, chacun, chacun peut le lire comme il le veut. Euh... Oui, c'était essence, c'était essence, c'était oui essentiel avec Donc, un c. astrologue forcément. Voilà. Et puis c'était de se dire voilà. Avec un c, absolument. Alors aujourd'hui, Claudia, pour ceux qui nous écoutent, qui se reconnaissent. Euh, on arrive à la fin de notre de notre rencontre malheureusement déjà euh, donc n'hésitez pas à poser vos questions euh, dans le chat parce que nous, nous avons encore une dizaine de minutes ensemble et on va encore faire passer euh, Anne qui euh, qui prépare sa chronique euh, j'espère qu'elle a entendu pas mal de choses enfin j'espère ouais. pas <rire> elle a entendu voilà euh, voilà elle voilà <rire> elle est concentrée sur... Euh, sur son ordinateur, j'entends les touches qui, euh, qui pianotent. Euh, Qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui nous regardent et qui se reconnaissent dans ce profil de polymath Je veux dire, aujourd'hui, ça t'a pris, tu l'as dit, hein, ça t'a pris des années pour faire la paix avec ça, pour trouver du sens, donner du sens à cela. Aujourd'hui, tu es une femme épanouie, tu es une femme qui, qui donne des conférences et qui vend de plus en plus, qui fait de la formation. Quel est le conseil que tu peux donner à ceux qui nous regardent et qui se reconnaissent dans ces profils atypiques, euh, que ce soit euh, HPI, euh, Zèbre, euh, Polymath, euh, quoi que ce soit en tout cas, quand on sent qu'on est en dehors de ce cadre, quel est le meilleur conseil que tu puisses me donner bah, Déjà, si on, si on a des doutes, c'est peut-être de, bah, de, faire, de se faire tester, de voir si effectivement... Comment Il y a quelqu'un quelqu qui meurt chez toi. Ah oui, j'ai mon mari là. <rire> On t'entend le sciage. Pourvu que tu meurs ailleurs quand même. Excuse-moi, il avait l'air de souffrir pour le pauvre. Euh, jean oui, je... qu'est-ce que tu peux conseiller à ces gens-là bah déjà de se faire de faire si effectivement on a des doutes si euh, on sent qu'on est un petit peu en décalage qu'on se pose des vraies questions si on se sent mal à un moment on se dit mais je suis pas normal bah peut-être de faire de se faire tester chez un psy voilà de passer le Waste 4 hein, qui est le test en fait de savoir si on a un multi potentiel ou pas ça fait du bien de mettre un mot toujours un mot sur euh, sur ce qu'on est hein, hyper sensible ou pas hyper euh, voilà HPE ce que vous voulez alors attends mais en fait de, de, rouler, fait que de mettre de un rouler, mot c'est bien, de bien. Tu dis West 4 parce que pour moi Ouest, c'est le truc du GPS. C'est quoi Comment ça s'écrit <rire> Ça s'écrit W A I S T 4 ah, en, en, en lettres West, romaines. West, West. D'accord. OK. Voilà. Et voilà, et ça c'est bien parce que ça, on, voilà, on, ça met peut-être, euh, voilà, on sait que on a un fonctionnement qui est différent, mais on est ok, on l'accepte, on accepte aussi cette singularité. C'est s'accepter aussi, hein, c'est d'apprendre à accepter, accepter aussi toutes ces multifacettes. Faut les accepter toutes ces multifacettes. Faut accepter que, ben, ouais, on, on a un fonctionnement qui est différent. Et puis, je pense qu'il faut se faire accompagner. C'est important de faire un travail sur soi. C'est important de mettre des mots. C'est important d'avoir un miroir. Hein, C'est un peu le rôle du coach. Hein, tu parlais de coaching tout à l'heure pour accompagner. Et dans et dans, surtout dans, dans le, la connaissance de soi, d'avoir un vrai miroir en face de soi. Et puis, voilà, qui, qui nous met face à nos ombres, à ce qu'on veut pas voir et mettre un peu plus de lumière sur ces facettes. Aussi qu'on ne veut pas voir parce qu'on en cache des choses, en fait. Hein. À un moment, je ne dis pas tout, je vous ai pas tout dit de ce que j'ai fait. Donc, euh, ben, on se dit, attends, les mecs, ils vont dire, le machin. Et donc, on se cache beaucoup, hein, C'est-à-dire que et puis puis, euh, puis quand tu es face à ton coach, il dit, mais attends, mais de la lumière dessus brille, rayonne, montre, montre. Mais comme on est dans une, on a été élevé dans une logique où il faut pas montrer parce que finalement, comme le disait si bien, euh, euh, comme en Marianne Williamson, on n'a pas peur de l'ombre de la personne, mais on a peur de sa lumière. Hein, je veux dire, on, est, on essaie toujours d'éteindre la lumière de l'autre. C'est la ouais. lumière de l'autre hein, qui nous gêne, parce qu'on a tendance de pas faire briller la nôtre. Cette normalisation mais, est pour notre lumière. Bien sûr, ça éteint notre lumière. Et puis du coup, quand quelqu'un essaie de briller, puis que nous, on n'y arrive pas, bah, l'autre essaie d'éteindre la lumière de l'autre, ouais. et puis on apprend effectivement petit à petit à éteindre notre lumière. Hein, et puis voilà, et toute l'éducation doit être basée là-dessus. Mais non, brille, brille de ce que tu es et brille, hein, fais polir le diamant à l'intérieur de de toi et commence à, à briller. Et ça, j'apprends tout doucement à, à dire. Mais voilà, et je pense que la conférence m'a permis effectivement de. Ouf, d'aller chercher cette facette que j'ai toujours voulu faire. Hein. C'est un rêve d'enfant hein, de faire cette conférence. Et euh, même si j'étais malade comme une bête le jour-là, oui. mais le jour, le moment <rire> où… Parce que cinq minutes avant, je vomissais quand même. Hein. Oui, oui, je m'en souviens. Et bien, oui. les, cinq minutes avant, je vomissais. J'étais malade tout la journée Mais quand j'ai posé le pied euh, sur, euh, la, voilà, sur, les, sur les strades, eh ben waouh wow. Et pendant les 12 minutes de ma conférence, j'étais nickel, j'ai fini, 5 minutes après, j'ai revomi. Mais pendant les 12 minutes, là, je me suis reconnectée à mon enfant intérieur, j'ai dit, attends, ça fait 50 ans que tu attends, là, maintenant que tu es là, t'y vas, quoi. Et ça, ça, voilà. Et ça permet aussi de faire briller cette facette-là que j'avais cachée depuis un petit moment. Donc, oui, osons briller, osons se faire accompagner, on a toujours besoin d'un d'un miroir. On a toujours besoin d'avancer, d'avoir un miroir, un coach, à ce qu'on veut, un mentor, ce, voilà, dans, pour pouvoir effectivement euh, faire polir le, quelque chose qu'on cache depuis un, un petit moment. C'est très important. Mmh. Merci Claudia, merci pour ces, pour ces précisions, merci pour ton expérience, merci, merci, merci pour ta générosité, merci, merci pour toi. tout merci ce que tu toi. nous as expliqué aujourd'hui, je pense que nous sommes tous encore un peu plus intelligents. Euh, on va passer à un exercice assez difficile pour, pour ah, Anne, qui, euh, qui va nous, nous rejoindre là dans, dans quelques instants. Attention, elle va essayer de résumer tout ce que tu as dit en quelques instants. Euh, voilà, c'est <rire> parti Ce que j'ai entendu aujourd'hui me donne envie de vous inviter à un voyage. Dans le cœur de l'accompagnement, je vais voyager à la connexion de moi-même pour devenir le changement et ainsi bousculer les autres vers leur bouleversement intérieur. Trouver des solutions pour oser être toutes les palettes qui se trouvent en moi. Choisir de renaître pour aller vers le changement. Que faire avec mes envies de tout connaître Quelle est cette soif de savoir et si c'était le message de me dire que je devais d'abord faire connaissance avec moi-même avant d'aller vers l'extérieur Pour être bon dans son art intérieur, il faut y aller à fond. C'est de cette façon que je vais pouvoir absorber les connaissances extérieures et ainsi être au service des autres avec toutes mes connaissances. Si je me sens à l'étroit dans le monde dans lequel je vis, il est important de créer ma place en fonction de mes talents, en acceptant ma singularité et non continuer à se dire de trouver sa place. Je vais prendre ma place. Oser aller au cœur de ma personnalité et de mes talents. Et ainsi me lever le matin par fierté de ce que je suis et de ce que je fais, de ce que je crée. En se lâchant avec joie sans être dans la normalité, car cette norme n'est pas normale, car elle ne se base pas sur l'émergence des talents de chacun. Elle veut nous faire taire et non nous laisser la liberté de s'exprimer en harmonie avec soi-même. Marier avec équilibre toutes mes compétences en faisant ce que j'aime, en divisant mon temps comme je le souhaite et le partager avec qui j'en ai envie. Et selon le chemin, je partage les expériences selon le temps, le moment, le lieu, la personne. Je me reconnecte à mon essentiel, à mon essence profonde et de ne jamais laisser les autres décider pour moi de qui je suis. Bravo. Oh, attends, je reprends le micro, je vais mettre là au milieu. Bravo à nouveau. Attends, attends je ne sais pas si ça va marcher, mais. Oh, merci! Oh. Voilà, les amis. Euh... On est à nouveau arrivé à la fin de, de ce rendez-vous. Merci beaucoup de, de nous avoir suivis à nouveau. Voilà, je vous rappelle le petit, le petit partage que j'ai vu avec vous et l'avant-première la, la, la, que je vous propose concernant le programme que je vous proposais en début d'émission. Le programme qui s'appelle « Développe ton business » qui n'est pas un nom définitif. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais allez sur mon site michelpoulard.com business pour aller vous inscrire à ce programme que j'ai envie de vous offrir euh, et puis on en profite pour avoir les, les commentaires voilà euh, bravo bravo anne nous dit thierry mais demain il sera moins il sera moins à l'aise <rire> il, voilà. voilà. ah, non, non, il sera bien à voilà yes, encore une belle soirée merci à claudia magnifique euh, voilà top chronique elle n'était pas aisée à réaliser félicitations anne effectivement c'était pas long. facile du tout euh, Nous avons, alors j'ai perdu les commentaires Voilà, ici, Nathalie, merci beaucoup à vous deux J'ai pris en cours, mais cela me donne envie d'écouter Ce que j'ai raté, voilà, donc cette émission Est en, en replay Sur la chaîne YouTube ou sur LinkedIn Voilà, sois gentil demain <rire> On verra On verra Promet rien euh, Tu sais, parfois il y a des silences Qui en disent long, hein voilà, euh, Cathy, voilà, merci à vous Laurent qui nous dit merci à vous tous les deux belle nuit, belle nuit à toi euh, d'ailleurs je me suis inscrit mais pas le mail de confirmation alors on va voir, il y a peut-être des, des bugs en, en, en, je vais regarder tout ça bravo à vous trois, nous dit Marjorie les amis c'est avec euh, vraiment euh, beaucoup de plaisir que je vous invite à, euh, bah, à assister à l'émission à d'Anne de, de demain c'est ça, hein, c'est demain hein et, et d'ailleurs, tiens, je peux peut-être d'ici peut-être montrer Quelle le bulle, dit. Attends. J'ai bien fait de venir. Attends, attends, est-ce que je peux venir chercher ton Non, j'ai pas. Est-ce que est-ce que je peux montrer ton générique Oui. Je, juste juste pour le plaisir. Le euh, générique, tu là, vois c'est ouais, ouais, attends, attends. c'est ça. Ben Mais oui, c'est générique. générique. Il est beau, hein? Il est beau, hein, mon générique. Ah, il est beau, ton générique. Il, il donne est... envie, hein? Il donne envie. C'est pas grave si vous ne l'aimez pas, moi je l'aime. Je dis tout à l'heure <rire> qu'il était beau, bah, comme ça on était sûr. C'est hein. déjà <rire> ça. En tout cas, c'est comme toi, ça donne la pêche. Ah. Ça donne la pêche. Euh, il, y a bien Laurent, les moi. il y a Laurent qui nous dit sur quel site pour la conf. Ce n'est pas une conf, c'est une émission. C'est une émission non, non, non. émotion. Sortez vos mouchoirs, ça va chialer. Sur la chaîne YouTube. Sur ma chaîne. C'est sur la chaîne YouTube d'Anne ou sur. Sur ma chaîne. Sur ton site aussi. Ah oui, sur mon site. Oui. Vous allez sur. Attends, on l'a là, là. Regarde, je suis bien équipé. Oh, voilà, Attends, je suis que bien de pub, équipé. que de pub. Non, c'est pas de la pub. Voilà, voilà, voilà. Vous allez sur anvandensand.com et je pense que tu as un onglet sur ton émission. Le journal parlé. Hein Le journal parlé. Ou voilà. sur ma chaîne. On s'abonne à ma chaîne. Ah, voilà. Et ça, tantôt. Euh... Voilà. Abonnez-vous <rire> à sa chaîne. <rire> <rire> tu te en fais monter là, Bien sûr, tu fais monter la, la pression, bien sûr. Euh, voilà. Top générique. Voilà, c'est beau. Ah. Merci. Super générique, bravo. Merci. Je l'aime ton générique. Oui, ce sera, ah. la seule, ce sera la seule chose que tu aimeras. <rire> glamour et dynamique. Voilà, ben oui, glamour et dynamique. Hein. Voilà. Euh, voilà Marjorie Dana, merci d'être là. Oui, ben oui, merci. Mais euh, ben, c'est Claudia qui parle, voilà. Ben, Claudia, attends, je vais, je vais te réinviter, Claudia. Voilà, Claudia, tu voulais nous faire peut-être euh, encore une dernière petite parole avant de nous quitter oui, bah déjà, je voudrais remercier Anne, c'était super, hein, ton, ton résumé, j'ai trouvé ça super, la conclusion euh, formidable. Et merci, merci uh -huh. beaucoup, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Euh, ouais, uh -huh. Je vais réécouter, là, je vais réplayer pour le réécouter, c'est très bien. Et puis, bah, merci à vous deux pour, pour cette soirée, pour m'avoir permis d'échanger. Euh. Voilà, sur, sur qui j'ai été. C'est voilà, les prémices euh, des nouvelles facettes de moi que j'essaie effectivement de faire briller. En tout cas, merci. Magnifique. Et n'arrête pas de briller. Bonne ah, soirée. C'est gentil. Merci, Michel. À vous aussi. Merci. merci beaucoup. Voilà, les amis. Donc, euh, c'est terminé pour ce soir, malheureusement. Euh, donc, je vous dis, moi, en ce qui me concerne, à lundi prochain, 22h, sur ma chaîne YouTube, sur mon LinkedIn, mon Facebook ou tout simplement si tu ne sais pas où trouver, tu vas sur mon site il y a l'onglet, le talk talk show et tu peux regarder toutes euh, toutes les rediffusions et les lives et c'est identique pour pour Anne nous allons sur son site et si vous ne savez pas où trouver sa chaîne eh bien, euh, voilà, enfin Anne Wannonson c'est pas compliqué hein, voilà n'oubliez <rire> pas de vous <rire> abonner de liker parce que c'est le salaire du youtubeur, voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée, je ne sais pas où est le <rire> bouton que je dois appuyer Parce que j'ai tout réorganisé et je Mais me suis dernière, voilà. Hein. On va l'appuyer. Les amis, je vous dis non, n'appuie pas, n'appuie pas, ah. n'appuie pas. <rire> pas. C'est moi qui appuie. C'est mon émission. Oui. Les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la à semaine la prochaine. À ciao, demain. ciao. on a un dislike bon, euh... hein? il y avait un troll encore voilà